Bonjour. Euh, n'hésitez pas à vous rapprocher si vous voulez, il y a encore de la place hein, quand même. Euh, en tout cas, ben, merci à ceux qui sont là, qui ont la patience de rester pendant deux heures. Si vous avez envie de faire une pause pipi, n'hésitez pas, c'est possible aussi. Euh, Allons-y. Donc déjà, alors, merci aussi à l'équipe du Voxy Luxembourg qui m'a fait une nouvelle fois confiance. Ça me fait super plaisir d'avoir l'occasion de revenir. Euh, je me présente rapidement, je suis technical account manager chez GitLab. Alors un TAM c'est la personne qui s'occupe des, des petits problèmes des clients quand ils ne vont pas bien. Euh, je ne suis pas venu avec la casquette GitLab aujourd'hui, j'avais monté à l'époque pour bosser pour GitLab une boîte s'appelle Bots Garden et puis je n'ai pas fermé la boîte donc je m'en sers pour faire euh, créer des, bouquins, des bouquins, faire un peu de consulting, des choses comme ça. Si vous me voulez me suivre ou me poser des questions. Euh, le plus simple, c'est sur mon handle Twitter, là où il y a le petit oiseau rouge, euh, donc c'est euh, Kigorg, c'est le plus simple. Je suis Gitpod Hero, donc Gitpod c'est un IDE dans le cloud, enfin c'est du VS Code dans le cloud et je vais utiliser normalement si je n'ai pas de problème de connexion réseau, mais ça semble bien se passer. Euh, pour vous faire ma présentation, euh, j'appartiens au GDG Cloud et IoT de Lyon. On est tout petit, on est super... Euh J'allais dire, on est super actif Non, on est actif mais en Nancy. En euh, et j'appartiens aussi à une conf faite euh, démarrée sur le coin d'une table euh, pendant le confinement, qui s'appelle le rendez-vous des speakers. Déroulement de cette présentation. Alors, présentation, pourrait... j'aime bien dire que ça ressemble un peu à un cours, ou en tout cas à ce que j'aurais aimé avoir en cours quand j'étais euh, jeune, donc il y a très longtemps. Euh, N'hésitez pas à poster poser des questions, me couper la parole, enfin vous levez la main s'il y a un truc que vous ne comprenez pas ou s'il y a quelque chose qui vous interpelle parce que si vous attendez la fin vous allez oublier la question de toute façon euh, je pense que j'ai beaucoup de démos. alors le 10%, 90% est probablement faux euh, tout ce que je vais vous montrer vous pourrez le, le réutiliser ou en utilisant Gitpod ou en utilisant euh, DevContainer donc vous, ouvrez le projet, vous, vous clonez le projet vous l'ouvrez dans Visual Studio Code normalement il détecte que euh, il a besoin d'une image Docker qui a à télécharger et vous, vous aurez tout ce qu'il faut pour euh, refaire les exemples. Euh, je mettrai peut-être à jour le, donc le projet, il est sur euh, github.com/wasm-university. Euh, il sera amené à bouger parce que hier, comme j'ai vu que potentiellement j'avais des problèmes réseau, euh, j'ai buildé tout ce que j'avais à builder et je l'ai commité dans le repo. Donc quand vous allez faire un guide clone, ça va être une horreur pour vous. Euh, Ou attendez d'être chez vous et d'avoir une bonne connexion. L'objectif de cette université, c'est bah, mode découverte, par l'exemple. Normalement, il n'y a rien de complexe. Bon, des fois, il y a des trucs complexes, mais vous allez voir, je vais me, me, me noyer tout seul en essayant de les expliquer. Mais il euh, y a... ça fait... Bientôt un an que je travaille sur le sujet, quand j'ai un peu de temps, parce que ce n'est pas mon activité principale. Et je me suis dit, tout ce que j'ai appris, autant que ça serve à d'autres personnes. Euh, alors, ne posez pas des questions compliquées, c'est quelque chose qui est issu en fait d'une version de cette présentation à, à Devox France. Parce qu'en en fait, à côté, dans l'autre université, c'était Geoffroy Coupry, qui est lui un des spécialistes français de WebAssembly. Euh, dans le projet si vous avez des questions, aussi vous pouvez les poser, créer une issue dans le projet, ou si vous voulez faire évoluer le projet, parce que moi je vais le faire évoluer au fur et à mesure des, des mises à jour de version, de choses comme ça, n'hésitez pas. Euh, le moyen, quand même, le plus simple de me, après la présentation, de me retrouver quelque part, c'est sur Twitter. Alors, WebAssembly, ou Wasm, Wasm c'est le petit nom de WebAssembly, euh, qu'est-ce que c'est euh, alors, j'ai essayé de faire des schémas et au bout d'un moment, euh, j'ai gardé ce que j'avais fait sur l'iPad parce que je n'arrivais pas à exactement euh, faire ce que je voulais. Euh, donc, c'est mal écrit. Euh, Wasm, ah, au départ, c'était quelque chose qui était fait pour euh, résoudre euh, quelques petits problèmes de JavaScript. Les navigateurs, notamment Chrome, mais maintenant, euh, les, euh, Net, euh, pas Netscape, euh, si Netscape. Euh, Firefox, pardon, euh, Netscape n'existe plus, euh, arrive nettement au même niveau que, que Chrome. Euh, donc, on a encore un petit peu le choix. Euh, sont devenus super puissants. Et, euh, et JavaScript aussi, on peut faire des choses très sympas en front au niveau de JavaScript. Mais il peut arriver que, des fois, euh, ça ne soit pas suffisant, notamment si vous voulez faire faire du calcul euh, du JS dans votre navigateur. Ça peut être un peu lent. Et c'est une des raisons de, de Wasom. Donc Wasm, ce n'est pas pour remplacer JavaScript, hein, c'est pour euh, le, le compléter dans le navigateur. Donc c'est un format binaire qui normalement est portable euh, et s'exécute dans un hôte. Donc dans le navigateur, l'hôte c'est la VM JavaScript euh, qui sait euh, charger du Wasm et l'exécuter. Euh, L'avantage de ça, c'est que comme Node.js et le navigateur partagent la même euh, Virtual Machine, euh, ce que vous faites, si vous faites des fonctions en WASM, on va voir tout à l'heure, qui fonctionnent dans votre navigateur, théoriquement vous pouvez les exécuter en Node.js côté serveur. Donc c'est petit, on va rien dans certains cas ça peut être gros quand même, euh, c'est censé être efficace, donc tourner rapidement. Dans certains cas par contre, ben, js sera plus fort que, que WASM le prendre pour la rapidité, pensez que ça ne sera intéressant que si vous faites du compute, enfin des calculs. Je ne sais pas, factoriel de quelque chose, ça sera plus rapide en WASM qu'avec du JS. La meilleure qualité de WASM, c'est que c'est par contre euh, sécurisé par défaut. Un module WASM, donc un module WASM, c'est euh, vous avez fait du code en Go, en Rust ou autre chose, euh, vous le compilez en WASM, c'est ce que j'appelle le module WASM. Et dedans, il a des fonctions. Euh, le module WASM, par défaut, il ne peut rien faire. Il ne peut même pas faire un print, finalement, dans, dans une console. Euh, il ne peut faire que des calculs et vous renvoyer euh, un chiffre en résultat. Alors on verra plus loin qu'on peut aller quand même apporter des, quelques pouvoirs à ça. Ça se veut langage agnostique. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire du wasm avec tous les langages, mais actuellement, vous pouvez en faire avec du Rust, du Go, avec TinyGo aussi. On verra pourquoi TinyGo est intéressant pour faire du wasm. Euh, de l'AssemblyScript, alors qu'il ne cible que wasm. C'est une sorte de TypeScript euh, allégé, on va dire. Vous ne pouvez pas faire autant de choses qu'avec TypeScript. Euh, du Swift aussi. Alors, c'est sympa, j'adore Swift. Mais par contre, l'exécution euh, du Wasm euh, compilé en Swift est extra lente. Euh, mais ça, ça changera. Donc, voyez un fichier Wasm comme un fichier. Euh, alors moi, j'aime tend... bien le comparer à une, euh, une image de container. Et, euh, mais en plus petit et en plus safe. Euh, mais vous n'avez pas d'OS. C'est important, parce qu'il euh, y a des gens qui disent... Euh, bah, y a le créateur de, de Docker disait euh, « Si j'avais connu WASM, je n'aurais pas créé Docker euh, ». Je pense qu'il trollait un peu, parce que vous ne pouvez quand même pas faire les mêmes choses. Euh, C'est une discussion que j'ai eue avec euh, notre ami Silver hier soir. Euh, et... Mais ça a quand même un intérêt, mais ce n'est pas là pour remplacer Docker. Ça peut être complémentaire, ou faire des choses que vous ne faisiez pas avant, ou remplacer certaines choses, mais... On ne va pas remplacer Kubernetes. Peut-être. Il euh, y a une spec en parallèle qui s'appelle Wasy. Donc c'est en fait c'est la spec relative à Wasm pour l'exécuter en dehors du navigateur, parce qu'à la base Wasm c'est fait pour le navigateur. Et tout est décrit sur webassembly.org. L'histoire de Wasm. Euh, alors pas que de Wasm. Hein, J'ai essayé de le positionner. En 96, et qui a fait du Flash déjà? Ouais. Alors qui en a utilisé Voilà, <rire> ok. Euh, donc Flash V1, euh, c'était plutôt pour les designers. Alors quand euh, vous êtes développeur, ça surprenait un petit peu. Et puis après, il y a eu la V5 qui était plus, plus événementielle. Euh, en 2000, il y a eu AJAX, donc le, le, le début des HTTP requests. En 2004, euh, ça produisait la même chose que du Flash, mais ça s'appelait Flex et c'était plus orienté... Euh, bah, informatique de gestion, qui a fait du flex Ok, moi j'en ai fait un peu aussi, j'ai adoré. En 2007 euh, apparaît Silverlight, l'angle concurrent de flex chez Microsoft. C'était plutôt bien foutu, euh, l'intégration entre la partie front et la partie back était super bien faite. Euh, moi j'ai adoré. Quelqu'un a fait du Silverlight Non. C'était vraiment une super techno. Mais bon, euh, ça n'a pas marché. En 2010, Flash disparaît. Euh... Steve Jobs de chez Apple a quand même bien poussé, aidé euh, à, à tuer Flash. Hein. Il a dit « moi sur mes iPads, mes iPhones, de toute façon ça ne tournera pas » et rien qu'en disant ça, c'était mort. Euh, c'est dommage parce que c'était quand même plutôt pas mal et que ça amenait pas mal de choses. En 2013 est apparu, alors c'est un projet Mozilla si je ne dis pas de bêtises, euh, Azamjs et euh, EMScripten. Donc c'était un moyen d'essayer de faire du JS plus performant. En fait, globalement, quand le JS arrive dans la VM, il est déjà, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, on va dire précompilé, et il va avoir des étapes en moins, et du coup, les choses vont s'exécuter, ou en tout cas le chargement va se faire beaucoup plus vite. 2014, HTML5, donc euh, toute la partie CSS3, JS, apparition des classes en JS, euh, ce qui permet de faire des single page applications, et euh, on se retrouve à faire des... des des, des applications plutôt sympas, euh, ne serait-ce comme exemple, un des meilleurs exemples, c'est Gmail. Euh, c'est quand même un client de mail qui fonctionne super bien, c'est tout dans le navigateur, il n'y a pas de plugin. Et de plus en plus, maintenant, la plupart des applications... Euh, je crois que j'utilise quasiment plus d'applications en dur, en fait, finalement. Euh, on, ce que vous avez dans votre navigateur est plutôt pas mal. Mais ça n'a pas suffi à tout le monde. Donc, 2015, euh, Mozilla commence à parler de WebAssembly. La première version apparaît en 2017. 2019, on parle de WASI, donc WASI, c'est euh, l'espect les de dire, je, je prends du WASM, mais je pense, ma cible, c'est pas mon navigateur, c'est je veux exécuter du WASM côté serveur. Les cas d'usage, j'en reparlerai plus loin, mais ça peut être du function as a service, ou de, du, des, des, des, des fonctions utilisateurs dans une base de données, euh, des filtres, euh, je ne sais plus quelle boîte fait ça, euh, des filtres de sécurité dans donc, donc Kubernetes, des choses comme ça. Toujours parce qu'en fait, Wasm est sécurisé. En 2022, donc cette année, il euh, y a eu la Core Spec V2. Euh, L'apparition d'un site, là c'est juste pour la petite histoire, qui s'appelle Wasm Builder. C'est euh, plusieurs entreprises euh, qui bossent autour de Wasm, qui, ont créé une espèce, qui, qui essayent de créer une espèce de communauté. Et donc il y a des gens qui postent euh, des, des articles dessus. Donc, Wasm, ça peut s'exécuter partout dans votre navigateur, dans notre JS, ça je l'ai dit. GraalVM peut exécuter du Wasm. C'est pas beaucoup documenté. Normal, mais euh, bon, On en reparlera un petit peu, mais j'ai pas d'exemple dessus. Pour la partie wasi, donc ce qui s'exécute en dehors du navigateur, vous avez des boîtes qui, ont, qui proposent des runtime qui euh, appliquent la spec. Et des fois, qui appliquent un peu plus que la spec, qui, qui appliquent les brouillons de la spec. Donc, des fois, il y a des features qui peuvent disparaître. Le plus connu est WASMER. Ensuite, vous avez Wastime. Euh, et Wasm Edge, il y en a d'autres hein, mais c'est les, les trois plus utilisés euh, et ça vous permet de faire euh... alors ils existent en mode CLI, donc vous faites par exemple Wasmer, le nom de votre module et vous passez des paramètres, et ça l'exécute ou en SDK, en librairie, donc vous pouvez faire des applications qui vont utiliser les librairies et qui vont euh, utiliser vos modules Wasm pour faire, je sais pas du, bah, du Function as a Service des plugins dans votre application on voit maintenant arriver des applications qui ont des plugins faits en Wasm donc, bon, ça, je vous l'ai dit, hein, c'est pour... Euh, un... S'il fallait résumer, alors c'est ma vision et tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais voyez un fichier Wasm comme une espèce de petite image de container, plus petite, safe, mais il n'y a pas d'OS. Alors après, il y a des gens qui ont fait des VM à partir de Wasm avec le minima pour euh, exécuter quelque chose et euh, normalement, je l'ai mis quelque part mais, euh, et qui font tourner, par exemple, du Node.js dans le navigateur. Euh, et ça marche plutôt pas mal. Ça vous demande quand même d'avoir par contre une machine plutôt costaud parce que. Enfin, plutôt costaud. Euh, vos ressources continuent à s'exécuter côté navigateur. Alors que si vous faites du Wasm côté serveur, c'est un peu différent. Euh, la notion de host. Alors, euh, j'écris mal, mais euh, sur la gauche, c'est le host euh, VM JavaScript. Donc, euh, le carré violet, c'est votre module Wasm et dans lequel il y aura des fonctions avec du code. Ces fonctions, il va les exporter. Ça veut dire que votre HOT va pouvoir les utiliser. Donc, si vous avez fait un Hello World ou une fonction d'addition dans le fichier Wasm, dans votre code JS, dans votre page HTML, vous pourrez accéder à cette fonction et l'appeler comme n'importe quelle autre fonction. Elle sera rattachée à l'objet global JavaScript. L'HOT peut proposer au module Wasm ce qu'on appelle des Host Functions c'est-à-dire lui donner des super pouvoirs. Donc la VM JavaScript propose des host functions à votre module WASM, ce qui fait que euh, votre module WASM, il va pouvoir quand même faire des requêtes HTTP, euh, écrire dans le console.log, euh, faire d'autres choses. Donc, euh, mais c'est l'hôte qui lui donne les droits de faire quelque chose, un petit peu comme Java, avec les Java Policy de, de sécurité. Pour WASI, donc hors du navigateur, c'est exactement le même principe, mais ça sera finalement le runtime, ce dont je parlais avant. Hop, ceux-là. WASMUR, WASTIME, WASMEDGE, qui vont fournir à votre module les super pouvoirs qui leur, leur permettront d'accéder à, à l'extérieur. Donc il faut, faut coder ces host functions. Dans, les, dans la VMJS, c'est déjà fait. Après, là, c'est à vous de le faire. Et c'est là où c'est un peu compliqué pour l'instant. Je le répète, à chaque fois, le, de base, le module WASM n'a pas accès euh, à, à l'OS, en fait. Alors, WASM a quelques spécifications. Je vous l'ai dit, c'est plus fait pour du compute, pas d'accès aux fonctions système de l'OS, sauf si l'hôte l'a permis, euh, donc euh, si vous voulez faire de l'Io, socket et tout ça, de base c'est pas possible. Pas d'accès euh, à la mémoire hors allocation spécifique, c'est aussi l'hôte qui, euh, qui s'en occupe. Alors les SDK fournis par euh, Wesmer et compagnie euh, vous masquent un petit peu cette complexité il y a d'autres sociétés qui font des SDK qui la masquent encore. Donc il n'y a pas besoin d'être, euh, de savoir jongler avec des pointeurs en fait. Euh, hop, pourquoi ça n'avance plus oui, Voilà. Donc, pour moi, la limitation sur la sécurité, je trouve que c'est bien parce que c'est safe par défaut. Vous n'êtes pas obligé de démontrer que votre module euh, est secure. Euh, alors, la communication avec votre module et son note donc par exemple la, la VMJS, euh, euh, c'est pas forcément simple parce que normalement, vous ne pouvez passer que quatre types de données. Donc, des entiers et des, et des flottes. Donc, si vous voulez passer une string, ça devient compliqué. Euh, et pour le retour, c'est pareil. Alors, pour passer une string, en fait, il faut donner une allocation mémoire, donner l'adresse du pointeur et vous pourrez le faire. Alors, moi, c'est là où je commence à, à me perdre, mais euh, maintenant, il y a des, des librairies qui le font automatiquement et avec JavaScript, c'est en, encore plus simple. Donc, les strings, ce n'est pas possible. Les toolchains ont déjà prévu ces limitations qui vont disparaître dans le futur. L'aspect, qu'elle évolue parce qu'elle est encore très récente. Les toolchains. Alors, j'ai fait un tableau, on ne va pas le passer en entier, mais vous voyez qu'il y a déjà pas mal de, de, de langages qui, utilisent, qui font du Wasm et qui proposent de, de, une toolchain. Au démarrage, beaucoup de C, C, euh, des boîtes comme euh, Adobe ont porté. Euh, comment ça s'appelle je crois que c'est Autodesk, j'ai un slide après, mais enfin, ils portent leur logiciel dans le web et vous pouvez l'utiliser. Ils le font pour Photoshop et je pense qu'ils l'ont fait avec du Wasm. Vous pouvez l'utiliser dans le navigateur avec zéro plugin. La première fois au chargement, vous risquez quand même d'attendre un petit peu, mais et ça marche super bien. Le langage le plus utilisé pour faire du Wasom est Rust. Il y a une super toolchain, elle est super en avance. Euh, très bon support dans le navigateur. Ça fait pas longtemps, mais euh, ça marche très bien. Si vous êtes allergique au Rust, enfin allergique, ou si vous trouvez que la courbe d'apprentissage, elle est un peu rude, euh, ce qui est mon cas, euh, Go permet de faire du, du Wasm. Euh, C'est intégré en standard. Alors, le support de Go euh, officiel à Wasm, et là, il n'est pas complètement lui standard, et en plus, il n'y a qu'une personne qui s'en occupe. Pour l'instant, ils n'ont pas mis euh, toutes leurs priorités dessus. Mais par contre, euh, qui connaît TinyGo donc TinyGo, c'est un petit compilot euh, Go qui cible les micro, euh, microcontrôleurs. Et eux, ils ont un support de Wasm et Wasi qui est super en avance, plus que le projet Go officiel. Et euh, le, quand vous voulez faire du Wasi, en fait, Go, c'est pas faire du Wasi, c'est faire du Wasm mais pas du Wasi. Quand vous voulez faire du, du Wasi, vous utilisez TinyGo, ça marche super. Euh, Swift, pour l'instant, je trouve que enfin, ça ne vaut pas le coup parce que l'exécution est lente. Kotlin, il y a quelque chose qui est en cours, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient mettre beaucoup plus d'efforts dessus, mais ce n'est pas encore prêt. C'est sharp euh, la, solution, enfin, la solution complète c'est Blazor, mais il y a eu du changement, je vous ferai une petite démo. Euh, en fait, la solution de Microsoft, c'est vous, vous allez avoir côté serveur, côté front, ça va être full Microsoft, full euh, .NET avec Blazor. Ils se sont dit on va faire du WASI maintenant, ça fait que vous allez pouvoir compiler en C Sharp du WASI et l'utiliser avec du Node.js ou avec d'autres techno, avec du Go ce que vous voulez. Mais c'est très récent, donc c'est encore, euh, encore euh, j'allais dire pas cuit, c'est pas le terme, mais il euh, a pas. Tout n'est pas disponible. Mais c'est déjà utilisable. En Ruby, il y a quelque chose qui apparaît. En Python, c'est expérimental, il y a plein d'autres choses. Mais actuellement, il faut cibler C++, -C++ Rust, Go et Assembly Script aussi. J'aime moins, mais euh, c'est très utilisé. Donc, wasm dans le navigateur. Alors, euh, premier contact, va... j'ai un exemple en C, qui est sympa. Euh, et puis après, on regardera le, le Go. Donc, j'ai essentiellement vous montrer du, du code. Euh, je vais gagner un peu de temps, parce que j'ai tout compilé du coup, hier, parce que je m'étais dit, je n'aurais pas le réseau. Donc, euh, faites-moi confiance, si, euh, normalement, ça compile et ça marche. Mais bah, après, vous pourrez réessayer. Un code C pour faire du Wasm, ça ressemble à ça. Donc en fait, vous écrivez vos fonctions et vous dites que vous les exportez. Euh, avec la notation Wasm export. Donc j'en ai une qui fait euh, du, une puissance. Et j'en ai une autre qui est censée me retourner euh, une string, enfin un pointeur de string. Je suis une catastrophe avec les pointeurs. Hein. Euh, L'exemple ne vient pas de moi, je l'ai repompé, je suis arrivé à le compiler et le faire fonctionner. Ensuite, alors, beaucoup de gens utilisent Emscripten, euh, qui est tout, une toolchain complète, mais moi c'était trop compliqué pour juste un exemple et un Hello World, donc je ne l'ai pas utilisé. Il y a Clang, ou Silang, je ne sais pas comment on, on, on le, le prononce, qui propose une target Wasm32. Donc, euh, globalement, avec cette commande, ce que je vous ai montré avant, euh, compile et fonctionne. Pour l'utiliser euh, en JavaScript dans votre HTML l'objet WebAssembly est devenu un standard dans le navigateur. Vous l'avez dans Chrome, vous l'avez dans euh, Safari, et vous l'avez dans, euh, dans Firefox. Euh, donc en fait, il faut faire un WebAssembly.instantiateStreaming. streaming vous faites un fetch de votre fichier, donc il doit être présent euh, quelque part et vous pouvez le, le downloader. À ce moment-là, donc c'est une promise, il va vous récupérer en fait une instance de votre module WASM et vous pourrez récupérer les fonctions exportées et les utiliser. Donc euh, là, j'utilise ma fonction power, euh, j'affiche sa valeur, et là, je vais appeler aussi ma fonction grid qui est censée me retourner une string. Si le code est suffisamment compréhensible vous n'hésitez pas à poser des questions. Si on ne termine pas l'ensemble des explications, c'est pas grave. C'est tout disponible, il y a tous les exemples et vous n'avez rien à installer. Donc, ne vous inquiétez pas et ça ne me pose aucun problème. Donc, on va, essayer, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, pof, je vais aller sur mon code. Euh, C'était celui-là. Donc, le code C, c'est lisible au fond Pardon c'est ça. <rire> euh, donc j'ai mon fichier wasm qui, est, qui, est, qui a été buildé hier. Le build, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ma page index HTML, c'est ce qu'il y avait dans mon slide. Avec des petites choses en plus, des explications en plus. Donc si je veux l'exécuter, le... donc je vais aller dans... Donc j'ai un petit serveur HTTP que je fais en Node.js, j'utilise le framework Fastify. Mais à la limite, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hein. Euh, juste, j'ai une, une addiction, au, une addiction au, euh, au JS. Donc, je vais ouvrir mon navigateur. Je vais ouvrir... Ouais, j'ai pas de mémoire aussi, donc je suis obligé de... Sinon, j'oublie, je, je, vous allez voir, j'ai des absences par moments. Euh, donc... J'ai bien mon fichier WASM qui a été chargé. Avec, il récupère plein de choses, et notamment la partie export. Alors là, c'est pour la partie C, hein, on verra en Go que c'est un peu différent. Euh, J'ai pu appeler ma fonction puissance, alors je ne sais plus ce que j'avais mis dedans, j'avais fait du euh, 2 puissance 2. Donc, si je fais du 5 puissance 5, hein, on va le changer en live pour vous montrer que je ne vous mens pas. Euh, hop, ça fait bien du 25. Par contre, ma chaîne de caractères, en fait, j'ai un chiffre. En fait, c'est la localisation en mémoire. Alors, le fait que ça soit 1024 est probablement un pur hasard, en fait. Hein, euh, et, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, si j mis du j'ai mis du code ici, on va y arriver. Hop donc je rappelle ma fonction alors est-ce que je l'avais appelé ailleurs ouais ça fait rien je, je crée une, une variable je lui affecte ma fonction euh, je récupère la mémoire euh, qui est comment dire euh, le, le, le, le le module WASM, enfin l'objet qui est chargé en mémoire me donne accès euh, bah, à sa mémoire, en fait, à ce à quoi il a droit. Ensuite, et c'est là où je suis perdu, et heureusement que d'autres frameworks permettent de, de faire ça sans y penser, euh, je crée un Memory Buffer, je lui affecte la fonction, euh, je lui donne la longueur de la string que je suis censé euh, avoir, et avec ça, je crée un tableau de, de int. Et ensuite, je fais un New Text Decoder de utf 8decode du buffer. C'est standard HJS, hein, mais je ne l'avais jamais utilisé euh, jusqu'ici. Euh, euh... Et là, normalement, je vais pouvoir afficher ma string. Donc, je vais aller rafraîchir. Le... Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans ma, ma string euh, Normalement, Hello World. Donc, je, la, je rafraîchis. Et là, cette fois-ci, j'aurai ma, ma string. C'était juste pour montrer les histoires de fait qu'en fait, à la base, Wasm ne vous renvoie pas une string Il ne sait pas faire c'est vous renvoyer un, un chiffre, enfin, ou une position euh, sur, un, sur un pointeur. On va passer à la suite. Oui euh, quelle, est la taille, euh, de... quelle est la taille du fichier Wasm C'est une excellente question. Euh... Alors, je suis où là Hop, On va arrêter ça, CTRL-C, euh, LS-1, mince, c'est LH, je crois. Un euh... Merci, tu as de meilleurs yeux que moi. 639K. Mais euh, après, ça dépend, les, ça dépend les compilos, on va le voir. Quoi. Il y en a, ça peut être beaucoup plus petit. Euh, Go, par exemple, il va faire un truc de, de base juste pour un Hello World, ça doit faire 2 MB, ce qui est un peu gros, même si on voit certains frameworks JavaScript proposer des choses plutôt costauds. TinyGo va faire quelque chose qui fera quelques cas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser TinyGo. En fait, ça va dépendre en, en fonction de ce qu'embarque le langage, finalement. Donc, euh... Alors, on passe à... J'ai perdu mes slides. Hop. Donc, avec du go dans le navigateur. Alors, le, la, mes, mes démos web, hein, le fonctionnement, c'est... J'ai une page index.html avec le JavaScript qui va charger le module Wasm. Euh, et euh, un fichier index.js qui est mon serveur http. Le javascript donc charge le module wasm, il propose tous les helpers qui vont bien pour exporter les méthodes et les utiliser, les méthodes de go et les utiliser avec js. Alors, go plus javascript pour wasm, ça marche super bien. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que euh, là vous avez vu en C++ il n'y avait aucun helper pour euh, aller récupérer la string par exemple le projet Go propose, alors c'est dans l'install de Go, un fichier qui s'appelle wasm_exec.js underscore exec.js qui en fait fait toute la partie magique qui fait que vous allez utiliser vos fonctions Go comme si c'était du JS donc il faut penser à l'inclure dans votre, dans votre page et après ça devient tout simple le fonctionnement de Go wasm pour JS en fait repose sur deux types les JS.Value et les interfaces. Donc globalement, si vous êtes amoureux des langages typés et que vous faites du wasm avec Go, euh, bah, vous allez oublier que vous allez faire du typage et euh, vous allez faire un, un Go un peu bizarre euh, dans votre code. Euh, mais une fonction euh, Go qui est utilisable via wasm en JS aura toujours cette forme-là en fait le ZIS, qui est le, le, le contexte, qui est une JS.value, auquel vous allez passer des arguments, donc un tableau de JS.value, et euh, elle va vous retourner une interface. Donc en fait, c'est l'équivalent de l'objet en JS. Mais vous n'allez jamais pouvoir typer le retour. Euh, donc là, euh, le arc 0.string, c'est pour récupérer euh, le premier paramètre, et je retourne une string. Dans mon main de Go, un, euh, il va falloir que je lui dise ma fonction Hello, tu la rattaches à l'objet global de JavaScript. Et c'est et euh, le type de la fonction, c'est un, une fonction de type JS. Alors moi je suis à l'aise, parce que en fait, ça ressemble à du JS finalement à l'intérieur du Go. Euh, L'utilisation de la fonction, bah, c'est comme tout à l'heure, on fait un instantiate streaming, on récupère l'objet importé, ensuite on exécute le main de la fonction go, et après, la fonction est utilisable comme n'importe quelle fonction javascript. Alors, j'ai plusieurs, euh, plusieurs versions, on va, ne on va pas tout faire, on va pas faire tous les exemples, ils sont accessibles, mais c'est pour, pour vous montrer. Alors ça, je n'en ai pas besoin. Hop. On va aller dans cd C des point, point. Euh, Qu'est-ce que j'ai de beau Donc, ma fonction WASM va ressembler à ça. Elle fait juste un print. Alors, de base, normalement, un module WASM, il fait pas de print. Il ne sait pas faire. Mais là, la, la, la JVM va savoir cap... Pas la JVM, la VMJS va savoir capter... Le... Enfin, fournir à Go la possibilité de faire du print. C'est les host functions. Euh, je l'ai buildé alors si je fais un euh, t es, t es, est -ce que je, oui je l'ai buildé euh. voilà vous voyez là par contre 2 mégas pour un hello world ça fait quand même ça fait, ça fait cher euh, on va la lancer on va ouvrir le navigateur voilà. Voilà, donc j'ai bien mon Hello World from, from Go. On va en voir une un peu plus compliquée. On passera à la suite. Et puis, si on a du temps, on pourra revenir à, à celle-là. Euh, Qu'est-ce que j'ai Alors, celle-là, je vous la montre, mais je ne l'exécute pas. Euh, vous pouvez euh, interagir sur le, de, le DOM de votre page HTML à partir du Go. Donc, en fait, vous, vous lui dites « Tu me récupères l'objet document de ma page HTML ?» Et puis après, je peux créer quelque chose, un tag H2, je peux lui modifier ses informations euh, et interagir dessus. Je n'arrive pas, pas à savoir pour l'instant si c'est un réel intérêt, mais il existe deux frameworks en Go, où en fait toute la partie front, vous ne la faites uniquement en code Go comme ça. Et il vous donne tous les helpers pour. Euh, je pense que c'est plus pour les gens qui sont vraiment allergiques au HTML et au JS. Je, mais je ne suis pas convaincu de, de, de l'intérêt. Euh, on va appeler une fonction. Donc... Là, c'est... Alors, je vais juste sortir le truc. Hop, c'est laquelle C'est la 03. Euh, donc, mon code Go, il a une fonction à laquelle je peux passer les paramètres et qui va faire un return de hello et les paramètres que j'ai passés. Il faut que, ensuite, je lui dise au code main qui va s'exécuter au chargement que cette fonction-là, il faut la rajouter à l'objet global de JavaScript. Et après, euh, cette commande-là, c'est juste pour être sûr que le, le programme ne s'arrête pas. Parce que si je ne mets pas cette commande-là, en fait, euh, vous pourrez utiliser la fonction Hello qu'une fois, au chargement, l'exécuter, et après, vous n'y avez plus accès. Alors que là, euh, ça permet de faire que vous pouvez utiliser votre fonction tout le temps. On va utiliser de différentes manières selon si vous voulez optimiser votre code euh, ou pas. Bah, selon vos besoins plutôt. Je... Donc le code, il est à peu de choses près. C'est le même que tout à l'heure. Je me suis fait juste une fonction load wasm pour euh, aller un peu plus vite. Mais je récupère mon fichier wasm, Je crée une instance du module. Et ensuite, je peux euh, appeler ma fonction et l'afficher dans la page. Donc, normalement, je dois avoir mon petit serveur à l'intérieur. Hop. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, c'est plutôt rapide. Hein. Euh... Bon, je ne sais plus si ça affichait des choses dans la console. Non. Donc, c'est comme ça qu'on fait des fonctions. Vous avez d'autres exemples qui vous permettent de voir comment retourner du JSON comment passer du JSON comme un paramètre. Comment utiliser des promises alors, Je vous montre quand même l'histoire des promises euh, sans l'exécuter. Si vous voulez euh, appeler... Alors, j'ai une fonction euh, qui s'appelle... Il faut que je la retrouve. Compute, qui retourne une promise. Et je veux lui passer des informations. Si je veux l'appeler, en fait, à partir de Go, il faudra... Pareil, je ne sais pas si ça a une utilité, mais peut-être que dans certains cas, ça peut l'avoir. Ça veut dire qu'à partir de Go, en fait, vous pouvez appeler des fonctions JavaScript. Alors que là, pour l'instant, regardez comment appeler des fonctions Go à partir de JavaScript. Mais vous créez des... des lambdas, enfin des, des, des, des, des closures. J'en ai une qui est Zen. J'en ai une qui est Catch. Et après, en fait, j'appelle ma fonction JavaScript auquel, à laquelle je peux pour la méthode zen de la promise, lui passer ma fonction function, et pareil pour catch, et je peux l'appeler autant de fois que je veux. Donc ça va vraiment dans les deux sens. Alors, wasm avec Rust dans le navigateur, à un moment, dernière, il y a cet été, sur Twitter, j'avais dit que je m'étais un peu énervé avec, et que je trouvais que c'était trop compliqué, et en fait, Geoffroy Coupri m'a dit, euh, va lire la doc. <rire> et... Euh, <rire> Pas enfin, non, il a dit, va lire la doc, ils ont fait des progrès. Euh, et bon, quand Geoffroy a dit quelque chose, en général, il a, il a toujours raison. Donc je suis allé voir, effectivement, euh, le, le, support de, de... Alors, le support de Wasm Rust était déjà là, mais leur documentation s'était clairement améliorée et euh, était plutôt facile à suivre. Euh, avec, ils ont un projet qui s'appelle Wasm Bingen, euh, et ça, ça facilite complètement l'utilisation en fait, de Rust, dans, enfin de Wasm Rust, dans votre navigateur. Il y a un peu plus de choses à faire que si vous étiez en Go, mais ça reste euh, humainement utilisable. Euh, donc, en fait, il faut créer un projet de type librairie avec l'utilitaire qui est Cargo, c'est une partie de la toolchain Rust. Alors c'est pareil, hein, dans l'image Docker qui relie, qui, qui, que j'utilise dans Gitpod ou que vous pouvez utiliser avec DevContainer, vous n'avez rien à installer, c'est déjà tout installé. Vous, vous posez pas de questions, euh, vous avez juste à vous amuser. C'est un euh, marche du premier coup. Euh, donc, vous, vous générez un, fichier, un programme de type euh, lib. Vous allez modifier le fichier cargo en avec les données ci-dessous. Et vous lui dites surtout que la, la dépendance ci, c'est euh, wasmbingen. La fonction à quoi elle va ressembler Globalement... Euh, il faut annoter euh, avec, alors je crois que une, ça s'appelle une macro euh, avec Wasam Bingen. vous écrivez votre fonction donc vous voyez là je ne me pose pas de questions je peux lui passer une string et lui retourner une string en fait Wasam Bingen se débrouillera pour faire toute la, la, la jonglerie euh, pour permettre de récupérer ça avec du JS euh, pour compiler la commande est plutôt simple hein, Wasam pack build. par contre vous lui dites ce que vous voulez comme target voilà, c'est target web c'est-à-dire qu'il va générer le WASM plus le fichier JS nécessaire pour la page HTML, donc dédié au navigateur. Il y a une autre target qui est Node, et il vous générera un JS un petit peu différent. Alors qu'avec Go, c'est le même JS. Mais du coup, des fois, il y a des trucs qui pètent un petit peu. Euh, donc, ils ont vraiment pensé... Le coup target, c'est super important. Euh, je me suis fait avoir plusieurs fois, et euh, ça. mais du coup, ils ont vraiment pensé aux deux cas de figure. Et pour l'utiliser... Euh, et ben vous faites un import du fichier qui aura été généré par, euh, par le, la toolchain Rust et après vous utilisez votre fonction. Euh, alors à savoir qu'en en fait à chaque module WASM, euh, WASM BINGEN vous générera un fichier spécifique à ce module. Alors que dans le cas de GO, c'était le WASM underscore execjs il marche pour tous les modules. Mais il est beaucoup plus gros. Donc euh, Rust pense toujours en mode optimisation. Euh, pop, pop, pop, pop, pop, on va aller voir celle du milieu euh, j'ai pas vu laquelle c'était euh, la 9 donc c'est celle là alors j'ai une fonction Rust est-ce que je l'ai buildée je sais plus j'ai l'impression que c'est la seule que j'ai pas buildée. Bon, alors on verra, on va tenter le, le, le build. J'ai une fonction Rust qui ressemble euh, à ça. Donc je lui passe. Alors il y a le concept de JSValue aussi. Donc là, je lui passe euh, une valeur. Euh, je vais la, une valeur en JSON, donc je vais la, la, la, la désérialiser. Je vais créer une response. Alors, une réponse, c'est une structure que moi, je me suis créée, euh, en lui passant des informations. Et après, je vais la sérialiser pour la transformer en, en JSON. Euh, et ça, pour faire ça, j'utilise un framework qui s'appelle CERD. Donc, c'est spécifique à, à Rust, mais ça permet de jouer avec, euh, avec JSON en Rust. Comme Jackson en Java, ouais, tout à fait. Euh, donc, mince. Alors, si ce n'est pas buildé, euh, est-ce que j'ai un. Alors, mon build, il est ici. Ok, bon, on va tenter. Euh, tata, parce que souvent, le build de Rust est un petit peu long. Ouais, il est obligé. De... Oh, bon, le réseau a l'air de marcher, donc tout va bien. Parce que hier soir, en fait, j'avais dans mon workspace, j'ai tout... Euh... Pourquoi tu bouges la tête comme ça Si, regarde, ça, pour l'instant, tout va bien. On ne compilera pas tous les exemples Rust. Non, là je suis sur Gitpod, donc mon workspace il est euh, quelque part dans le cloud. Le réseau, oui, mais euh, oui, tu as raison, oui, je suis bête. Le réseau, c'est le réseau côté. Euh, donc euh, donc, j'ai pas besoin de beaucoup de réseau. Voilà. Mais il m'en faut quand même un peu, parce que sinon il y a, euh, les, les, ça ne s'affiche plus. Mais euh, Donc normalement, j'ai buildé. Euh, où suis-je Voilà, alors il m'a créé un répertoire PKG avec mon fichier Wasm et ce qu'il faut pour l'intégrer en JS. Donc, si vous avez envie de lire le code, vous le faites, mais les gars, ils font un JS que moi, je n'ai jamais vu. Est, euh, est, euh... Et pareil, pour ceux qui font du, du TypeScript, il y, y a ce qu'il faut pour l'utiliser en TypeScript. Du coup, euh, moi, dans ma page HTML, je fais un import de ce qu'il m'a généré, j'utilise la fonction et je lui passe des informations comme ça. Donc on va juste euh, l'exécuter. Donc je suis... Hop. Donc voilà, j'ai bien récupéré l'objet en provenance de Wasm avec les informations dont j'avais besoin. Donc vous voyez que c'est... Finalement, la problématique d'échange de données, de type de données, entre Wasm et son note, euh, là, Rust la cache vraiment. Et euh, ça peut être une bonne opportunité pour vous mettre à Rust, si vous n'avez pas essayé, parce que ça permet de le découvrir un petit peu, euh, un petit peu en douceur. Et, euh, et si vous aimez le JavaScript, c'est sympa de mélanger les deux. Donc, on va passer... Alors c'est pareil, hein, toutes les commandes dans tous les exemples, hein, toutes les commandes pour faire du build et tout ça, j'ai fait des, des scripts bash, euh, donc vous pouvez les, les utiliser tels quels. J'ai essayé quasiment de tout documenter. S'il manque quelque chose, vous me pinguez sur Twitter ou vous, ou, vous, euh, comment on dit, euh, ou vous créez une issue. Mais sur Twitter, je le verrai plus vite, je pense. Alors, Wasm et Node.js, euh, comme ils partagent la même VM JavaScript, ça permet de réutiliser ce que vous avez fait quasiment en l'état. Euh, alors, ce que je vous disais tout à l'heure, pour Rust, pensez bien à changer la target et mettre... Alors j'avais dit Node, d'ailleurs c'est Node.js. Sinon le fichier JS que vous allez générer, euh, va pas, en fait ça va, votre, votre code ne va pas marcher. Moi je me suis énervé dessus parce que je n'avais pas lu la doc, donc euh, je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Donc lisez la doc. Euh, oui Regarde, hop, euh, Normalement, il l'a généré ici. Donc, il y a... Euh, alors, je ne fais pas de TypeScript, hein, mais euh, il propose l'équivalent du hello.js, mais de euh, toute façon, euh, tu as toutes les, les, les, les définitions TypeScript pour pouvoir l'utiliser euh, comme tu veux, avec du, du, du TypeScript. Et, et pour la version Node aussi. Oui, c'est ça la question, en fait. Oui, pardon, excuse-moi. Oui, oui, pour la version Node, il le fait aussi. Euh, D'ailleurs, on peut... Euh, bon, bah, va, on va aller le... J'en étais où ça, j'en ai pas besoin. J'en étais sur le 11. On va faire le 12. Non, on va faire le. d'abord le 11. Parce que normalement, il doit y avoir une ruse. Oui, c'est ça. Je vais désactiver ça. Je vais euh, builder. Alors, je parle tout seul. Euh, c'est des. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser TinyGo pour faire du, du Wasm en Go. Il faut que tu viennes à toutes mes confs. Euh, donc, euh, oui, pour euh, builder en, avec TinyGo, hein, la, la commande est un petit peu euh, différente et vous lui dites que votre target, c'est du Wasm. Donc, on va juste le faire. J'ai un build. Qu'est-ce que j'ai dans mon. Fichier Go. Alors vous voyez que là il fait 125K. Donc TinyGo fait quand même une compilation un peu plus. Euh... Après il ne gère pas la mémoire de la même façon que Go, donc ça explique aussi qu'il trimballe moins de choses. Mais pour faire du Wasm, utilisez TinyGo. Euh, la plupart des boîtes qui font du Wasm et qui proposent des templates côté serveur pour faire du, du, du Go, enfin du Wasm avec du Go, le font en TinyGo. Alors tout le chaîne n'utilise que TinyGo et pas Go. Euh, parce que le, le WASI avec Go n'est pas, euh, pas encore cuit. Donc ma fonction, elle fait juste du Hello. Euh, et ma fonction Node, donc récupère le WASM.exec, qui n'est pas tout à fait le même, celui de TinyGo n'est pas tout à fait le même que celui de Go. Donc il faut penser à récupérer le, le bon, euh, qui est dans le projet. Alors pour le récupérer, je vous ai mis la... La commande pour récupérer le, le fichier JS. Donc il a le même nom, mais ce n'est pas le même que celui de Go. Donc vous pouvez être surpris si vous, vous y pensez pas. Et vous allez avoir des erreurs à l'exécution. Et ma fonction qui appelle le Go ressemble à celle que j'avais dans mon navigateur, sauf que c'est avec du node.js. Donc je fais un node index.js. Et là, je me retrouve avec un syscall slash JS not implemented, enfin slash euh, finalize ref. Mais ça marche quand même. En fait, TinyGo à la base il est plus fait pour faire du wasy que du wasm avec Node ou avec JM, mais si vous créez cette espèce de fonction en lui mettant rien du tout, en disant juste que c'est une fonction, le bug disparaît. Enfin le bug. Euh, donc euh, donc j'aurais tendance à dire avec Node, wasm, node.js, avec du go, c'est pas QI, il vaut mieux faire du Rust. Ce sera plus sûr. Mais là, ce n'est pas du WASI. Hein, c'est du WASM parce que c'est la VMJS qui, euh, qui fonctionne comme euh, celle du, du navigateur. Et tu me posais une question sur Rust. Alors, on va faire... Tac. Tac, on va faire... Un build... Hop, donc normalement c'est fait. Donc dans le PKG, il y a bien la partie Rust pour notre JS qui est, euh, qui est aussi euh, générée, donc tu peux l'utiliser tel quel. Ça répond à ta question Ouais, super. Alors, combien il est 60 -ce Ouais, c'est bon. Euh, alors, les cas d'utilisation de Wasm dans le navigateur. Moi, je ne vous montre que des Hello World, c'est limité. Euh, les jeux vidéo, c'est l'équipe le, le, euh, un, Unreal, je crois, qui fait le projet Unity. Euh, ils sont en train d'écrire une version en Wasm et ça permet de faire des jeux dans, euh, dans le navigateur. Des vraies applications, entre guillemets. Enfin, quand je dis vraies applications, c'est les applications que vous connaissez comme étant des applications euh, clients riches. Vous pourrez avoir les mêmes dans votre navigateur. Et ils auront juste écrit un portage en Wozem, mais euh, en fait ils auront par exemple il y a des gens qui prennent le code C++, c++ qu'ils ont de leur application, qu'ils compilent en Wozem et ça les permet de l'avoir dans le navigateur. Moyennant quelques adaptations, mais par exemple le projet Qt. Euh, connaissez Qt hein, C'est une lib pour faire du c, c++ pour faire des enfin pour faire des IHM en C++, c++ qui est super. Et en fait, il existe maintenant en Wasm, ça vous permet de faire la même chose qu'en client riche, mais dans votre navigateur. Alors, je n'ai pas essayé, hein, je n'ai pas joué avec, euh, je ne fais pas de client riche depuis euh, extrêmement longtemps. Un des avantages, c'est que, par exemple, vous pouvez faire du traitement d'image en local dans votre navigateur. Alors, pourquoi on ferait du traitement d'image Oui Justement, est-ce que c'est moi qui si Oui. C'est une vraie application. En fait, je me suis mal exprimé en, en disant vraie application. Je voulais dire application client riche. Euh, mais client, euh, non, alors client, Gmail, c'est un client riche aussi. Enfin, euh, client riche hors navigateur. J'ai plus le. Quand vous regardez quelque chose comme Gmail, qui n'a ni jeu vidéo, ni graphique 3D, ni images. il y a des choses qui vous sautent aux yeux comme Ah là. Dans Gmail, non. Dans, mais je pense que Wasm dans Gmail n'a pas d'intérêt. Bah pour moi, Gmail fonctionne suffisamment bien. La plupart des choses se passent côté serveur. Côté client, c'est super optimisé. Euh, Je n'ai pas besoin. Euh, donc, dans Gmail, non. Après, euh, on, va, on va voir un peu plus loin. Ça peut être, bah, juste, le, le traitement d'image en local, euh, ça peut avoir un intérêt si euh, tu veux traiter des images de reconnaissance faciale, mais que ça ne transite pas par un serveur pour des raisons de, de, de vie privée, par exemple. Tout va rester de ton côté. Euh, C'est euh, bah, euh, pareil, par exemple, avec les, hum, les ordonnances des médecins, là, euh, justement, euh, chez DocTolib. Ils font des POC en WASM pour essayer, euh, souvent sur Twitter, il y en a qui leur disent, oui, mais alors, euh, vos données, elles euh, transitent par là, elles ne sont pas cryptées, enfin, elles sont pas chiffrées, euh, ce n'est pas sécurisé, et tout ça. Ils font des POC justement avec WASM pour voir si, euh, sur certains sujets, euh, et notamment sur l'OCR, il euh, n'y aurait pas moyen de sécuriser encore plus euh, la chose. Donc, euh, ils n'ont ils ont rien publié pour l'instant à, euh, à, à, à, à, à propos de ça, mais je leur ai demandé, ils m'ont dit c'est pas secret, tu peux en parler, il n'y a pas de, de souci. Uh, donc, euh, donc, on pourrait imaginer alors est-ce que du traitement d'image dans Gmail Je ne sais pas. Honnêtement, dans Gmail, pas, je ne me dis pas tiens, il y aurait besoin de Wasm pour ça ou pour ça. Dans d'autres applications. Bah de... Alors, mon propos n'était pas de dire on met du wazam partout, hein, mais euh, le, le, le, le, le... tu publies un document pour faire de l'OCR dessus dans ton navigateur. Ça peut être un exemple, et qui te le transforme en texte. Après, il y a d'autres exemples. Mais oui, tu... enfin, il n'y a que des cas particuliers. Si ton navigateur doit faire du compute, ça a un intérêt. Dans Gmail, euh, oui, c'est pas, je pense, ouais, c'est pas le bon exemple. tu n'as pas besoin, de tout se fait côté serveur, tu t'en fous. Euh, après, je pense que de toute façon, le réel intérêt de wasm n'est pas le navigateur, mais plutôt euh, de l'exécuter côté serveur, mais on y viendra plus tard. La cartographie, c'est important. Quand vous faites du tooling euh, pour faire de l'affichage de cartes, vous pouvez le faire en JS, ça va marcher, mais ça va être super lent. Vous le faites en wasm c'est quasi instantané. Euh, J'ai un copain à Grenoble sur un projet, ils ont fait intervenir des consultants qui faisaient du wasm euh, ça a boosté leur, leur, leur application web. Euh, faire du machine learning, alors j'ai pas essayé mais il y a des choses qui commencent à exister euh, faire du chiffrement dans le navigateur, j'en parlais tout à l'heure donc des fois vous avez besoin de, de, de faire des choses mais qui ne vont pas transiter autre part Wasm vous permettra de le faire euh, alors vous avez le lien, je laisse tester, vous pouvez vraiment faire de l'AutoCAD dans votre navigateur c'est la version Wasm euh, d'AutoCAD euh, Unity 3D, j'en parlais. Euh, alors, moi, je suis pas un gamer, mais là, celui-là, il est suffisamment simple pour que je puisse l'utiliser. Mais euh, essayez-le, vous allez voir, il y a une fluidité qui est impressionnante. Vous avez un premier chargement, bien sûr, mais après, c'est euh, nickel. Et euh, sans plugin, hein, c'est vraiment euh, le support de Wasm et intégré dans votre navigateur. Le projet, alors justement... Euh Doctolib euh, fait des expérimentations avec le projet Tesseract, et euh, il fait de l'OCR temps réel sans sortir du navigateur. C'est assez bluffant, euh, euh, et, et ça marche plutôt pas mal. Enfin, ça marche même très bien. Enfin, pour l'instant, il n'y a, a pas de démo français, donc euh, je, je ne sais pas. Euh, les web containers, alors est-ce que je peux le lancer euh je pense qu'il y a celui-là. Tout à l'heure, je vous parlais de gens qui avaient euh, créé des espèces de VM en Wasm, et notamment euh, les gars de StackBlitz. Euh, ils vous proposent... Ah, je suis sorti de mon slide. Bon, c'est pas grave. Euh... Ils vous proposent... Alors, le, le, le front, c'est un équivalent de, de Visual Studio. Si ça se trouve, c'est les mêmes composants. Mais, euh, alors, je suis désolé, là, je n'ai pas géré les couleurs. est ce que vous voyez en bas, euh, si je fais un node index.js et que ça m'affiche ce qu'il y avait dans mon, mon code, le console log. En fait, le node.js, il n'est pas sur un serveur, il s'exécute dans mon navigateur. Ils ont créé une vraie VM, mais super limitée en, nombre de, de, en termes de, de couches d'OS. Et ils ont mis que le strict nécessaire pour faire tourner du node. Mais du coup, vous avez un IDE complet dans votre navigateur sans utiliser le serveur. Est-ce que ça a un intérêt... Euh Peut-être dans les cas où vous faites rentrer des gens sur des sites qui sont sécurisés, et ils ont le droit de faire que certaines choses et vous pouvez leur donner accès qu'à certaines choses. Mais euh, je me suis pas encore posé la question parce que moi, en général, j'ai plutôt tendance à utiliser des services externes comme Gitpod que j'utilise que là depuis tout à l'heure, qui font que toute la puissance est quelque part sur le serveur et que globalement, si je veux utiliser un Chromebook, je pourrais poser pareil qu'avec mon Mac. Mais Stackblitz font des trucs de, de fou. Enfin, les gars sont vraiment en avance sur euh, sur le sur la partie Wasm. Euh, un autre cas d'utilisation, c'est que bah, globalement, vu la puissance de Wasm dans le navigateur et en faisant des euh, progressives web app couplées avec du Wasm, vous pouvez imaginer fournir des applications à des gens qui ont des iPads, des iPhones, sans passer par l'App Store. Euh, et pour l'instant, euh, Apple n'a pas enlevé le support de Wasm dans Safari, ça marche. Donc. Euh, vous n'arriverez pas au 100% de certaines applications que vous trouvez sur, euh, sur l'App Store, parce qu'il y, y a des, des fois, il y a besoin d'être en... enfin, vraiment proche de l'OS et utiliser les librairies de l'OS. Mais il y a plein d'applications euh, qui sont très bien et, euh, et qui peuvent se refaire en WASM sans problème. Euh, et là, ce plus les applications hybrides, comme on voyait avec, euh, comment s'appelait ce framework J'ai oublié, mais il y avait un cadre qui était fait en Objective C. Euh, et dedans, vous mettiez des, des, du HTML et du JS, donc c'était des applications hybrides, c'était comme si vous aviez un navigateur, finalement, euh, qui embarquait une application. Là, avec le Wasm, vous pourrez faire quelque chose qui aura euh, quasiment la même vélocité qu'une application euh, native euh, euh, sur, sur, euh, sur un objet Apple, enfin sur un objet I, euh, de type euh, iPad, iOS. Ce qui me fait penser d'ailleurs, ce que j'aurais dû dire tout à l'heure, plutôt que vraie application, c'était application native, ça aurait été plus juste. Il faudra que je pense à modifier le slide. Alors, euh, maintenant on va libérer euh, Wasm du navigateur et de la VMJS en utilisant l'aspect WASI. Que, euh, maintenant, est-ce que vous avez la chanson dans la tête avec le titre ou pas C'était un test, ouais, je suis désolé. <rire> je ne peux pas m'en empêcher. Euh, donc WASI, ça veut dire WebAssembly System Interface. Il euh, faut voir ça comme un, un runtime portable. Euh, alors, le runtime, c'est surtout les, les, les programmes qui vont permettre d'exécuter les modules WASM. WASIS, euh, c'est plutôt neuf, euh, c'est vraiment la, la base pour sortir WASM du navigateur, c'est un sous-groupe de la spec WebAssembly. Mais il y a énormément de, de travail dessus en ce moment, plus que sur euh, WASM dans le navigateur qui est déjà plutôt, plutôt mature et qui permet de faire pas mal de choses conceptuellement, ça fonctionne comme une JVM. Je dis conceptuellement, hein, les rouages internes, c'est une VM à pile, si je ne dis pas de bêtises, euh, sont différents, mais euh, de loin, euh, le principe est le même, c'est sécurisé, Alors, comme la JVM. Hein, le... Alors, ça peut faire beaucoup moins de choses que la JVM. C'est polyglotte, comme la JVM. Vous avez vu, on peut faire du Rust, du Go, mais il y a d'autres langages. C'est rapide si vous faites du compute. Et surtout, c'est léger. Bon, Sauf si vous faites du Go, on a vu que... Le, le, le, le prix au démarrage était un peu lourd euh... alors ce que peut pas faire votre module WebAssembly de base c'est accéder à votre système d'exploitation accéder à la mémoire sauf si le host lui a donné un accès à une portion de mémoire faire des requêtes sur le réseau alors dans la spec il va y avoir je crois un rajout lié au socket mais ça sera très je pense très strict euh, lire ou écrire dans les fichiers alors vous pouvez lire et écrire dans les fichiers du Wasm, mais il faudra que le lot ait créé une host function pour lui permettre. Euh, donc, c'est vraiment ouais, l'objet hein, c'est de fournir un accès sécurisé et isolé du système dans lequel il s'exécute. Donc, globalement, si vous filez un module Wasm à un client, à quelqu'un, le principe c'est qu'il ait confiance et que finalement il le, le fasse exécuter comme ça. Euh, comme use case, alors je crois que j'en parle plus loin, mais tant pis, ça me vient à l'idée. Use case en dehors du navigateur, ça peut être des, des hooks. Tout le monde utilise GitHub Il y en a qui utilisent GitLab. Merci. Euh, et des fois, vous faites des hooks dedans, dans GitLab ou GitHub J'ai pas entendu. Ah, c'est le micro, d'accord. Est-ce euh, qu'il y en a qui utilisent les hooks OK. Il euh, y a une boîte, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui euh, propose en mode euh, as a service des hooks qui sont faits en Wasm. Donc euh, globalement, euh, quand vous les appelez, euh, bah, de toute façon, c'est vous qui allez créer vos, vos hooks, quoi, mais euh, quand ils sont appelés, vous savez que vos hooks sont sécurisés et qu'en plus, ils vont, ils vont booster. Euh, de la même façon, vous pouvez faire des bots. Euh, vous pouvez, j'en parlais tout à l'heure, faire des user defined functions. Euh, et oui. Parce que l'hôte qui va exécuter le, le hook va permettre d'accéder au réseau. Après, les, les, mais c'est toi qui, dans ton module WASM, va faire les appels. Quoi. Mais, euh, mais voilà. Mais il faut que l'hôte soit capable de le faire. Un, de base, si ton hôte ne propose pas d'host function, tu, tu, tu, tu, j'ai essayé de trouver un truc poli pour le dire, euh, tu ne peux pas le faire, voilà. <rire> Pardon. Euh, ça, alors je vais reprendre mon schéma de tout à l'heure hein, la spec wasi, hein c'est donc pour faire du WASM hors du browser le runtime finalement l'hôte cette fois-ci c'est plus la VM c'est euh, votre runtime donc euh, par exemple WASMER euh, qui va fournir ou pas des host functions alors les runtimes de base vont fournir par exemple la, la host function qui permet de faire l'affichage donc le print va marcher euh, votre module WASM, bah, c'est la même chose que ce qu'on a vu en JS, et lui, il exporte, ou c'est un programme qui s'exécute, ou il exporte des fonctions que vous pouvez appeler. Euh... Et, oui, non, je peux passer à la suite, C'est pas plus... Euh... Alors, euh, des projets runtime de WASI, ça vous permet d'exécuter du code WASM à partir d'une CLI, donc c'est quand je tape WASMER, mon module... Ça va exécuter quelque chose. Mais ça peut être aussi exécuter du code WASM à partir d'un programme que vous avez codé vous-même. Du Rust, du Go, euh, du C++. On peut même faire du JS. Il y a une norme WASM. Euh, WASM fournit de quoi faire du WASM avec JS. Enfin, d'appeler du WASM avec JS. Donc, ils fournissent à la fois une CLI et un SDK. Je vous ferai la démo, ça sera plus parlant. Donc, les trois plus reconnus, hein, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure. WASM, WASTime, WasmEdge. Il euh, y a eu une petite... Euh un petit drama sur Wasmur, il euh, y a le développeur principal qui s'est barré et puis qui a dit euh, Je ne voulais pas en parler. Il, a fait un énorme, il en a parlé, il a fait un énorme blog post en disant que son boss était quand même un peu toxique. Euh, ce qui est dommage parce que c'est quand même les premiers à avoir fourni quelque chose. Et ils fournissent aussi un service où vous pouvez publier vos modules Wasm comme une registrie et pouvoir les downloader à partir de, de vos runtime. Wastime, euh, ils ont. Euh, c'est Wastime ou Edge j'ai un trou de mémoire. WasmTime, il. Ah, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire. Normalement, WasmTime euh, vous permet aussi d'exécuter du Wasm sur du, du ARM et sur des petits Pi 3, par exemple, sans problème. Alors qu'avec Wasmer, vous pouvez pas. Et avec WasmEdge, il me semble que vous ne pouvez pas non plus. Mais WasmEdge est super intéressant. Ils nous ont une doc super complète. Les gens du projet sont super sympas. Euh... C'est vraiment un projet intéressant. Enfin, les trois sont intéressants, à savoir que les boîtes qui fournissent après des kits de développement autour de Wasm utilisent les SDK de ces runtime et certains fournissent des SDK qui vous permettent de choisir votre runtime à la compilation. Donc, euh, euh, moi, j'utilisais beaucoup Wasmur et puis j'ai voulu faire mes bidouilles sur du Pi euh, en utilisant Wasmtime. C'était quasiment transparent, c'était un flag à changer et ça marchait super bien. Euh, je vous ai fait un petit tableau de, du support de, de Wasi en fonction des, des runtime. Donc, Rust, vous le trouverez partout. Go, vous l'aurez pour Wasi, mais uniquement avec du Tiny Go. Il y a un projet à part qui existe pour le faire avec du Go, mais euh, il, y a, il y a très peu d'activités, c'est pas officiel. Euh, en C++, normalement, il n'y a que Wasmer. Vous avez la possibilité d'appeler aussi du Wasm avec euh, les, les, les SDK à partir de Python, Swift, Grain. Alors, Grain, c'est un langage fonctionnel dont la cible est uniquement WASM. En fait, il ne compile que du WASM. C'est un langage un, tout nouveau, mais qui fait du fonctionnel, qui est plutôt facile à lire, moi j'aime bien. Euh, .NET, euh, normalement, vous pouvez l'exécuter à partir de Wasmer et WASMTime, euh, que pour C-Sharp. Je pensais que VBNet fonctionnait, mais en fait, c'est que, que pour C-Sharp. Node.js, il euh, y a même Bash, bon, je ne sais pas s'il si y a un intérêt ou pas, mais il y a un projet qui permet de le faire avec du Bash. Euh, vous pouvez le faire avec du Java euh, via Wasmr, euh, c'est pas géré par la, la Bycode Alliance, ne regarde même pas le projet. J'aurais dû rajouter qu'avec GraalVM vous pouvez, avec du Perl, ZIG, c'est un langage qui peut compiler aussi en Wasm, que je jamais utilisé, et en Ruby. Mais il y a plein d'autres langages, hein, en fait. Mais après, euh, sortez pas, sauf pour vous amuser, sortez pas des santé battus euh, Rust, Go, C. Euh, pour l'instant, je pense que c'est... Faut pas les trop regarder ailleurs. Oui Oui, oui, oui. Alors j'ai dû mettre les liens. Ouais. Mais les trois sont open source, tout à fait. Et les trois donc, proposent à la fois une CLI, et un SDK pour euh, appeler du, du Wasm, enfin faire vos propres programmes. Euh, la Bytecode Alliance s'est montée un petit peu autour de, de Wasm euh, pour euh, gérer les specs. Enfin non, les specs c'est la W3C, pardon, pour euh, s'occuper des implémentations. Et il y a pas mal de boîtes qui adhèrent en fait à la Bytecode Alliance, euh, comme euh, alors Amazon, parce qu'ils fournissent du Function as a Service qui est fait à base de Wasm, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Cosmonic, qui est, en fait, qui est une boîte derrière Wasm Cloud. Euh, bon, forcément, il y a Google. Fermion, c'est des anciens de... Ah, oh, je ne sais plus. En euh... Fermion, ils ont fait un CMS, ils ont, pour prouver qu'avec Wasm, on, fait, on pouvait faire plein de choses, ils ont fait un CMS à base de Wasm, et ils ont tout un framework qui permet de faire du Function as a Service. Enfin, de créer votre propre fonctionnalité de service avec. Et je crois qu'il y a une espèce de guide illustré en bande dessinée de Kubernetes. C'est un des créateurs de Fermion qui l'a fait. Il a bossé sur d'autres sujets. Suborbital, c'est mes petits favoris. C'est une boîte euh, canadienne qui fournit euh, tout un SDK pour euh, se superposer à Wasm, à WasmTime euh, Wasm ou WasmEdge pour faire de, de, du, du, du, du WebAssembly euh, côté serveur, essentiellement avec du Go. Euh, par contre, tous vos modules WASM, ils fournissent tout à tout le chaîne pour les faire en TinyGo Rust AssemblyScript Grain, parce qu'en fait le CTO de Suborbital est aussi un des créateurs du langage. Euh, et peut-être d'autres trucs. Ils ont aussi récupéré un outil de chez Spotify, si je ne dis pas de bêtises, qui permet d'exécuter de, du JavaScript dans du WASM. Ça ne va pas accélérer le JavaScript, mais ça permet de donner à des utilisateurs la possibilité de faire des fonctions en JS dans un cadre complètement sandboxé. Microsoft, bien sûr, est dessus. Euh, Mozilla, parce un peu à l'origine de, de Wasm. Je vous ai dit Spotify, non, c'est Shopify, ça n'a rien à voir. Oui, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de questions bête. c'est ma spécialité, les questions bêtes. Ouais. Alors, est-ce que le fait de compiler en WASM va donner, on va dire, les mêmes performances, quel que soit le langage utilisé Vous gommer une, une partie des différences. Je Théoriquement, on aurait pu dire oui, mais euh, j'ai un exemple, Alors, je ne sais pas si on le verra, où euh, j'ai plusieurs modules WASM qui sont appelés. Euh, L'exécution du module WASM codé en Swift, elle est rapide, mais le temps de démarrage est super long. Donc, euh, je pense que ça dépend du, des compilots, en fait. Donc, euh, pour moi, ça va pas gommer grand chose, en fait. Ça t'apporte de la sécurité, ça t'apporte de la rapidité, mais d'un langage à l'autre, tu auras des différences. Ne serait-ce que par le fait que. Alors, je suis pas un spécialiste de l'implémentation des langages et encore moins des compilots, mais euh, la Rust ne gère pas sa mémoire comme Go, par exemple. Donc, euh, ça explique aussi que Go fait des gros fichiers Wasm, par exemple. Euh, donc non ça, pour répondre plus simplement à ta question ça ne va pas gommer, en tout cas pas pour le moment alors euh, les CLI des Runtime Wasi donc on va aller faire un tour dans ouais, toujours bon euh... n'hésitez pas à poser des questions parce que normalement en temps pour l'instant je suis encore bon qu'est-ce que j'ai dans mon dossier 13 donc, mmh. j'ai un fichier, euh, donc c'est du Go, euh, qui va faire un print, qui récupère les arguments que je lui ai passés. Alors, est-ce que je l'ai buildé Oui. Alors, c'est du TinyGo, tiny go, pardon. Donc, je l'ai buildé, on va juste le rebuilder pour être sûr. Voilà, donc il fait 452 k euh, Et je peux le... Donc si par exemple... J'ai installé les... Je dois avoir les trois runtime installés. J'ai au moins un Wesmer qui est installé de toute façon. Donc quand vous chargerez le workspace, ça marchera. Euh, J'appelle mon module et je lui passe euh... Voxid Luxembourg et j'ai bien récupéré mes paramètres, et j'ai bien récupéré euh, les... Qu'est-ce que j'avais dû faire J'avais dû faire un... Ah oui, voilà, le premier paramètre, c'est le, le programme qui s'exécute. Et euh, sinon, je récupère sans le programme à plan. Voilà, donc vous pouvez déjà vous dire, tiens, je peux faire des espèces de programmes en mode CLI pour mon... pour, pour, pour, pour faire des, des, des outils. Si je vais sur... C'est bien la 14, ouais. Hop. Je peux le faire en, en Rust. Donc en Rust, par exemple, j'aurai une fonction. Comme tout à l'heure. Euh, on va la builder, parce que j'ai pas dû la builder. Il a déjà... Ouais, j'avais dû le faire, alors. Pardon. Euh, C'était... Ouais, j'avais déjà dû le faire. Non, je ne suis pas dans le bon répertoire, décidément. Mais ça, c'est les verres progressifs. Hein. Euh, où est-ce qu'il me l'a buildé Il me l'a buildé, buildé ici. Ta, ta, ta, hop. Ouais, il l'a buildé ici. Donc, euh, normalement, j'ai toutes les... Alors, pourquoi il faut tirer, euh, tirer, tirer actor avec Wasm, wasm je ne sais plus, mais c'est pour lui dire qu'en fait, si vous n'exécutez pas un programme, vous appelez une fonction. Tout à l'heure, on a appelé un, juste un, un, un main, là, j'appelle une fonction. Donc, je peux l'utiliser aussi bien avec Wasm Edge avec Wasm -time. Donc, j'avais les trois euh, installés. Alors, Wasm -time, il vous dit attention... Euh Invoque pour l'instant il marche, mais peut-être qu'il y aura des changements après, parce que ça dépend de la, la spec. Et si je le fais alors, avec Wesmer, je ne sais plus si ça va marcher. Normalement, c'est censé fonctionner. Hop. Debug. Add. Euh. 12. 20. Et j'ai un problème. Donc si je n'ai pas mis l'exemple avec Wasmur, c'est que peut-être je n'ai pas trouvé comment le lancer avec. Euh... Bon, c'est pas grave, on passera à la suite et je corrigerai ça dans le train en revenant. Alors, là, je les ai utilisés avec leur CLI, mais vous avez peut-être besoin de les utiliser dans vos programmes. Donc vous pouvez faire votre propre CLI Wasm avec par exemple Wasm Edge pour appeler des fonctions wasm à partir de, de Go. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la doc Wasm Edge, elle, euh, elle est plutôt complète et avec des, des exemples euh, plutôt intéressants. Euh, donc, euh, par exemple, si je veux faire une CLI, je vais juste procéder. Mettons que je vais faire une, ma propre CLI en Go, alors déjà, on va regarder ce que fait mon fichier WASM, qui est en Go lui aussi. Euh, C'est le même que tout à l'heure, celui que j'ai utilisé pour, pour l'exécuter. Mais là, je veux l'utiliser avec ma, pas avec uh, WASMER par exemple ou uh, WASMEDGE. Je, je veux faire mon propre programme qui le lance. Donc j'ai un fichier Go qui va utiliser le SDK WASMEDGE, qui va lui dire que je crée une nouvelle configuration de type WASI. Je lui crée une instance de la VM WASM. Et ensuite, je lui passe mes paramètres avec le, la méthode init de de, de l'instance. Et après, je l'exécute. Et pour exécuter le main d'un de, de, module Wasm avec wasum Edge, c'est toujours la, en fait, l'aspect, la, la, enfin, pas l'aspect, la, la convention, c'est d'exécuter de, le underscore start. Pourquoi, je ne sais pas, mais en fait, c'est le main qui va être exécuté. Donc, normalement, je l'ai buildé. Bon, on va le rebuilder. -re Voilà, donc maintenant si, euh, je pour l'appeler, pour il faut que je lui fasse Wasm Edge, je lui dis où ouais, mon module wasm. hello et je lui passe des paramètres, voilà. Donc, c'est exactement le même code que tout à l'heure, mais sauf que là, j'ai pas utilisé directement la CLI du projet. J'ai fait ma propre CLI. Donc, vous pouvez vous imaginer faire des CLI avec des plugins. Et les plugins seront, seront en WASM. Ça reste toujours clair pour l'instant Vous n'hésitez pas à dire, hein, s'il y a quelque chose n'est pas clair, on, on repasse dessus. Euh, donc là, j'ai juste fait un lanceur de la fonction principale de, de, de, de mon code Go, mais euh, je voudrais pouvoir faire une application qui exécute des fonctions de mon code Go. Donc ça, le, le code Go ressemblait à, à ça. Donc en fait, toute l'intelligence du programme était dans le main, mais je veux pouvoir exécuter des fonctions, donc mon code Go va ressembler à ça. Donc j'ai rien dans mon fo ma, ma fonction main. Et par contre... J'ai une fonction addition que je voudrais pouvoir appeler à partir, de, à partir de mon code. Le Wasm est déjà construit. À quoi va ressembler mon code Go Donc, toujours avec Wasm Edge. Les autres projets hein, proposent aussi leur propre, euh, leur propre euh, SDK, mais euh, j'aime bien celui-là parce que je le trouve plus compréhensible pour moi, enfin, plus, mieux documenté. Donc, le code ressemble... Euh, très fortement à la suite de tout à l'heure. Hein. Le unit wasi, c'est pour... En fait, je récupère l'argument, c'est le, le passe vers le module Wasm. Une fois que je l'ai loadé, euh, je lui dis que je peux exécuter la fonction add à laquelle je passe deux paramètres. Donc, oui. Euh, donc, et mon module, il est dans hello... Alors normalement, j'ai pas besoin de passer de paramètres puisque je les ai mis en dur dans le programme. Mais voilà, j'ai pu, euh, pu appeler ma fonction. Donc, vous pouvez vraiment faire aussi des programmes euh, qui, alors moi, je les ai fait en Go, euh, mais euh, avec Ozamet, vous pouvez utiliser d'autres euh, outils. Euh, vous pouvez vraiment faire des programmes qui vont euh, appeler des fonctions que vous allez fournir euh, à, à vos utilisateurs, par exemple. Ou vous pouvez imaginer avoir, euh, oui. Ouais, alors tu, tu fais bien de poser la question, donc comment ça se manifeste quand il y a un, une null pointer exception, en, alors pas spécialement en Go, je sais que tu as un amour hein, immodéré pour le go, mais euh, en Wathom, euh tu vas souvent avoir des, des messages qui sont pas forcément compréhensibles, il va te dire ça a pété, ça marche pas, et le gros problème de WASM pour le moment, c'est qu'il n'y a rien pour débugger à part de faire du console print, Donc, euh, enfin l'équivalent d'un print, euh, on Alors, de base, normalement, comme Wasm n'est pas capable d'écrire quoi que ce soit, tu ne l'as pas. Alors, les boîtes comme euh, Suborbital, par exemple, les autres, les autres aussi, normalement, je ne vais pas vérifier, mais, euh, mais Microsoft le fait aussi. Alors, Microsoft est beaucoup plus avancé sur la partie des bugs, il faut, il faut le savoir. Euh, faut, euh, le fournissent dans leur toolchain de quoi faire des équivalents de stack trace. Mais c'est rébarbatif. Hein. Euh, je ne peux pas mentir. Euh, Débugger du Wasm, c'est euh, pas possible. Enfin, c'est long. Mais ça va venir. Hein, ça fait partie de l'aspect. Alors, curieusement, euh, la notion de gestion des exceptions est beaucoup plus en avance que la partie débug. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit l'inverse, mais euh, voilà. Mais c'est prévu dans l'aspect. Oui, je l'ai fait l'exemple. Euh, alors justement je parlais de Microsoft euh, eux ils avaient fait quelque chose avec Blazor mais qui était très, bah, très fermé, très Microsoft quand même euh, et puis ils se sont dit euh, puis ils font partie de la Bycode Alliance euh, ils se sont dit euh, ouais WASI faudrait peut-être qu'on on, s'y mette donc en fait il y a le support de WASI euh, dans le projet .NET Core et, et qui est plutôt avancé, alors ça, pour l'instant ça fait des gros binaires euh, moins gros que Go quand même euh, et ils l'ont fait à la fois pour euh, du on va dire de la CLI, enfin de l'exécutable dans, dans un terminal et à la fois pour euh, ASP.NET euh, et eux alors là j'ai pas, pas la démo du, du debug parce qu'il aurait fallu que j'installe trop d'outils mais eux ils ont un debug C Sharp qui est beaucoup plus utilisé enfin qui existe qui n'est pas encore fini mais qui existe ce qui n'est pas le cas pour les autres, les autres projets. Euh, donc pour ceux qui aiment faire du c c'est quand même un langage qui est plutôt sympa, euh, sachez que le, le, le support WASM avance euh, à grands pas, en fait. Donc pour faire des applications console, une fois que vous avez installé euh, le, le framework .NET et le SDK, c'est assez simple. Alors pareil, dans mon alors je le mettrai à jour parce que j'ai l'avant-dernière version. Je pas voulu tout changer la veille, du. enfin c'était la semaine dernière qu'ils ont sorti un nouveau truc. Euh, mais le principe reste le même. Donc vous vous dites, je veux faire une application de type console, euh, j'ajoute le package euh, WASI et je build. Et après j'ai quelque chose qui, est, euh, qui me permet de faire du, du WASM. Le binaire, alors je pense que maintenant il est plus petit avec la nouvelle version, euh, mais il fait quand même 16 MB. Après, euh, ça vous ramène tout le framework .NET quand même, donc euh, c'est un, un peu normal, mais ça marche plutôt pas mal. Pour la partie ASP.NET, même principe, sauf que c'est New Web pour la, pour la Target, euh, vous lui ajoutez le SDK WASI, mais aussi le WASI ASP.NET Core. Euh, et ça vous permet, de, quand vous le lancez, d'avoir un, un serveur euh, HTTP avec, que vous avez écrit, vous avez buildé en WASM, mais vous l'avez écrit avec une, une syntaxe euh, ASP.NET. Donc, je trouve ça aussi assez, euh, assez intéressant. Je vous montre. Enfin, je vais essayer, j'espère. Qui c'est qui fait du .NET Ok. Vous aimez bien Cachez votre joie ah, oh, si, quand même, bon. Non, non, moi, j'adore, mais je... Oui Mais dans la page. Ah, excellent. Et euh, ouais, mais euh, ouais, mais même quand ça ne sert à rien, moi, j'adore. D'accord. Ah, ça D'accord. Et, euh, et sur un GitHub de Microsoft Bon, alors c'est à lui que j'ai piqué les démos, donc je retrouverai alors. Euh, le gars fait des... Il, y a, il doit avoir quelques démos de lui, sur, des présentations sur YouTube là, assez récentes. Une qui date du mois... De... Qui était à KubeCon, au Wasem Et qui m'a donné l'idée de faire cette partie-là. Et une autre un peu plus actualisée. Euh, je ne sais plus où c'était. Mais qui est euh, pareil. Et le, le gars est un super speaker. Euh, donc il ne faut pas hésiter. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de... Moi, j'ai arrêté le C-Sharp en... quand le C-Sharp 2.0... Enfin, .NET 2.0 est sorti, donc ça remonte à 16 ans, je crois. Euh... Mais là, ça m'a donné envie d'en refaire. Alors, est-ce que... mes des mots... Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Donc, en fait, j'explique quelque part tout ce qu'il faut faire pour le faire. Mais je vais mettre à jour parce que le, ça a changé. En fait, il y avait des bidouilles à faire dans les, euh, dans les fichiers projets. Et maintenant, il n'y a plus besoin. Dans la nouvelle version qui vient de sortir, ça se fait automatiquement. Donc, euh, il y a, la, la bidouille n'est plus obligatoire. Euh, je vais juste builder. Hop. Donc, ça, c'est la version euh, console. D'accord, donc pour le lancer, alors Microsoft fournit le, le, le, le, le programme pour le lancer, mais vous pouvez très bien utiliser euh, un, un runtime WASI standard euh, maintenu par la Bytecode Alliance. Si je t'avais pas, ouais ouais non non mais t'as raison mais je m'étais mis des notes exprès pour ça. <rire> je suis même pas mes notes. Donc ah oui mais alors par contre je vous ai pas montré à quoi ressemblait le code quand même c'est idiot. Euh, il est tout simple. J'ai rien inventé. Hein, je l'ai euh, piqué à, au speaker dont tu parlais dont Steven Steve voilà, Steve Sanderson, euh, j'ai mis le code là, j'ai compilé, et euh, ça fait du, du WASI que je peux exécuter. Donc déjà, j'étais plutôt content. Si on va regarder la partie euh, ASP, je vais y arriver, hop, elle n'est pas beaucoup plus compliquée, mais je la trouve très sympa, c'est que euh, donc j'ai gardé les, les mêmes euh, informations alors je ne sais pas quel est cet objet euh, use connection Listener, hein, mais il l'utilise pour faire son, son serveur HTTP euh, ensuite je peux faire comme en ASP.NET c'est mon application alors, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec du ExpressJS aussi hein, mais je lui dis voilà j'ai une route et qui m'appelle euh, du code, et ce code, en fait, c'est euh, le code qui affiche euh, les mêmes informations que dans mon dans ma CLI, et ensuite, je le lance. Et là, en fait, quand je vais le lancer avec euh, Wasmer, euh, ça va me lancer un serveur HTTP qui est capable d'exécuter de la l'ASP.NET. Donc, on va le builder... Donc pareil, toutes les bidouilles qu'il y avait à faire, il n'y a plus besoin de les faire. J'avais pas besoin de faire CDLO normalement. Alors. Ah mais oui, mais je ne l'ai pas marqué dans la doc. Quelle horreur. Et puis c'est Run. Comme ça, ça sera corrigé. Hop. Donc voilà, j'ai un serveur HTTP, Microsoft, qui s'exécute. Ah, désolé, c'est un petit peu euh, petit. Avec les informations dont j'avais besoin. Donc c'est très facile de... Et là, en fait, finalement, c'est tout petit. Et euh, vous pouvez fournir que ça, des petites functions, des petits hooks, euh, ou des bots pour euh, Slack, ou des choses comme ça, super facilement. Alors, pareil, hein, euh, c'est en preview, donc euh, pas en prod. Hein. Euh, ça, on va réduire le navigateur. Mais du coup, je pense que oui, je vais réellement me remettre à, à .NET. Alors, quelqu'un m'a demandé est-ce que ça marche aussi avec VB.NET J'avais dit oui, mais en fait, je crois que non. Je crois qu'ils le font que pour ces sharp Mais je n'ai pas vérifié. Euh... Est-ce qu'il y en a qui font encore du VB.net Bon, ce n'est pas surprenant. Euh... Alors, tout ce que je vous ai montré, je n'ai pas passé de string. Hein. J'ai fait tout à l'heure, il y avait une addition, mais euh, c'est euh... plus compliqué que ça. Euh... Alors, Wasamets, en fait, tous les SDK propose ce qu'il faut pour faire une intégration avec Wasm, mais c'est un peu compliqué quand vous voulez passer euh, d'autres euh, types, un peu plus complexes. Euh, donc le système de, pour Wasm et Wasi, il est super, euh, super limité. Et pareil, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'accès à l'extérieur. Donc normalement, pas d'appel HTTP, pas d'accès fichier. Euh, contourner les limitations, il y a la version difficile. Alors moi, j'ai utilisé Wasm Edge. Il euh, y a tous les exemples de code. Je vais, es vous je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai fait. Euh, le code est dans le repo, il est exécutable, il fonctionne, vous pouvez jouer avec. Euh, je me suis inspiré d'un exemple qui est euh, proposé par WasmEdge et j'ai essayé de l'adapter à, à ma sauce pour pouvoir euh, passer des strings à une fonction en Wasm. Alors, il faut charger le module Wasm. Il faut copier la valeur de la string en mémoire. Ensuite, il faut appeler la fonction WASM en lui passant le nom de la fonction et le pointeur sur la mémoire. Ça, c'est votre programme qui lance le, le module WASM. Côté fonction, elle, elle va récupérer les informations. Ça veut dire qu'il faut qu'elle décode le pointeur de type IN32 en string. Donc, il y a tout un bout de code à faire. Euh, ensuite... Vous allez exécuter votre fonction et par exemple, vous allez vouloir retourner une string. Donc il va falloir construire une string que vous allez transformer en pointeur de bytes pour le retourner à l'hôte qui lui-même devra encore la décoder pour pouvoir l'afficher en string. C'est un peu chiant en JS, ça se fait en une ligne. Hein, euh euh, je vous fais pas la démo, je vous montre le code. Hop. Alors... Alors moi, qui suis plutôt un, un informaticien de gestion, euh, j'étais un peu en PLS quand euh, il a fallu que je le fasse. Euh... Donc, je me suis fait un helper. Là, le code comme ça, il paraît simple. Et j'avais essayé de me faire quelque chose de réutilisable. Donc, à quoi ressemble mon helper J'ai une, une struct qui gère la config de la, la VM euh, et la mémoire. Ensuite, l'initialisation de ma VM à partir du Wasmfile, file, c'est plutôt simple. J'ai euh, finalement euh, repompé le code de, de WasmEdge Edge pour le faire. Je peux exécuter, ça on l'a vu tout à l'heure, la fonction main en faisant un execute de underscore start. Mais après, il faut que j'écrive ma, ma chaîne de caractères dans la mémoire. Et là, donc, il faut que je récupère sa longueur, ensuite que j'alloue de la mémoire, alors le wasm VM exécute malloc in 32 de la longueur de la chaîne, c'est quelque chose que je ne suis pas habitué à le faire non plus euh, ensuite je me crée un pointeur sur cette euh, allocation mémoire le get active module, c'est pour pouvoir euh, récupérer le module qui a été chargé je lui dis d'aller rechercher la mémoire dans laquelle je vais récupérer de la data et je vais la copier dans ce qui est alloué au module. Alors moi-même, en le disant, je suis plus trop sûr de ce que je raconte. Hein. Euh, et je récupère un pointeur, euh, un emplacement mémoire et de la data qui est dans la mémoire. Pour récupérer la chaîne à partir du résultat que va m'envoyer l'Oiseum, c'est pareil, j'ai une espèce de gymnastique euh, un petit peu compliquée à base de pointeur. Euh... Et après, je peux exécuter ma fonction en utilisant, et tout ça juste pour une chaîne, hein, pour envoyer une chaîne et récupérer une chaîne. Donc si vous voulez faire un passé du JSON, par exemple, c'est euh... c'est pas la peine. Euh... Et après, je peux exécuter, ma... donc j'utilise mes helpers pour écrire en mémoire j'exécute ma fonction en lui passant le nom et le pointeur sur la mémoire où j'ai mis la string. Et après, quand la fonction me répond, j'appelle ma fonction qui me permet de décoder une string à partir du résultat et je peux enfin euh, afficher mon résultat. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas super simple et ma fonction WASM, elle, elle est un peu plus simple euh, alors elle utilise euh, elle aussi euh, des helpers pour faire le décodage et après euh, ben, en fait, on lui passe des, des paramètres qui sont un pointeur et elle renvoie un, point, un, un pointeur de bits, donc au host après d'interpréter de, de, tout ça. Donc autant vous dire que c'est euh, passablement euh, indigeste et c'est juste pour une string, donc vous pouvez passer que des strings. Euh, pour les host functions, c'est pareil. Euh, par exemple, on ne peut pas faire du fetch avec, euh, avec un module euh, Wasm, donc il faut que le lot crée une fonction fetch qui l'ouvre enfin, et qui donne la permission à, au module Wasm de l'utiliser. Pareil, je vous montre juste euh, le code toujours récupéré de chez, euh, chez WasmEdge. Donc hein, le principe hein, c'est que le lot va créer une fonction fetch une fonction read-write, par exemple, pour faire la lecture de fichiers, et il va l'importer pour le module WASM, qui pourra les réutiliser. Euh, donc, comment ça marche C'est qu'il va falloir que vous écriviez les fonctions dans l'hôte, il va falloir que vous définissiez des nouveaux types que le module WASM puisse comprendre. Euh, et côté du, du module wasm, alors là, c'est du, du Rust. Il va voir ça un peu comme des, des fonctions C, en fait. Il va pouvoir les utiliser. Je vous montre le code rapidement. Et après, on va passer à des choses plus simples qui permettent de faire exactement la même chose. Euh, c'est euh, le 20. Donc, mon note, il va falloir que... On va aller jusqu'en haut. Il faut qu'en Go, ou dans un autre langage, je définisse une fonction qui permette de faire du euh, un fetch. Euh, ensuite, il va falloir que je crée une fonction qui sera ma fonction hot qui utilise ce fetch. Euh, J'ai une fonction aussi qui permet d'écrire en mémoire. Et après, quand je vais instancier mon module Wasm, avant, il faut que je lui définisse... Deux types de fonctions euh, auxquelles je passe les paramètres et auxquelles j'ai les types de retour. Enfin non, là j'ai défini qu'un type, excusez-moi. Et après je dis que ma nouvelle fonction utilisera, euh, utilisera ce type. Je peux ajouter ma fonction fetch à mon module wasm. Enfin je peux enfin, je peux la rendre, euh, lui dire que c'est une host fonction et il pourra l'utiliser. Pareil pour la fonction euh, d'écriture en mémoire. Il faut que je crée un type, que j'explique que c'est une nouvelle fonction de ce type et que je l'ajoute euh, comme fonction utilisable euh, par, mon, par mon module. Et ensuite, je load mon module et il peut l'utiliser. Ce qu'il va faire, et là c'est du Rust, euh, je définis dans mon programme Rust, mes fonctions externes. en lui, il les voit comme des fonctions euh, C. Alors, pourquoi je fais l'exemple en Rust C'est parce qu'en gauche, je n'ai pas, pas été foutu de le refaire, ça. Euh, mais euh, je ne désespère pas d'y arriver un jour. Euh, et ensuite, du coup, je peux, par contre, euh, utiliser... J'ai une fonction Fetch pour interroger euh, un, un serveur HTTP. Je vais pouvoir ensuite... Euh, écrire, euh, récupérer les informations et, et les retourner. Donc là, en fait, je compte les, les mots de type Word de mon serveur HTTP. Bon, on peut tenter de faire la démo pour voir si ça marche. Euh, c'était des... Hop, on est dans cd. Voilà. Donc, je vais lancer mon serveur HTTP. Donc, lui, hein, ce qu'il fait, c'est juste envoyer Hello World. It's a small world. Euh, ensuite, je vais. Alors, normalement, j'ai dû builder à l'avance ma fonction. Oui. Donc mon launcher WASM, il va chercher ma fonction WASM et il va l'interroger. Donc si je vais dans euh, WASM Launcher, que je lance WASM Launcher, voilà, il me dit qu'il a trouvé trois fois le mot euh, world et euh, le serveur HTTP a été euh, a bien été appelé. Mais vous voyez le rien que le fait de dire hein, qu'un module Wasm peut utiliser des fonctions et qu'il faut les écrire avant et définir les types, euh, c'est un petit peu pénible. Euh, et moi là à ce moment-là, j'étais prêt à arrêter ma ma découverte de Wasm et j'avais pas trop envie d'aller plus loin mais il se trouve qu'il euh, y a des boîtes comme euh, Fermion, Suborbital, euh, Wasm Cloud, vous proposent une surcouche justement au, au, au runtime, avec des host functions toutes prêtes pour accéder à du... Alors, selon les, les outils, à du Redis, à du cache, à, à du HTTP, à, à du fichier, à, à du Postgre. Et enfin, ils vous rajoutent des host functions toutes prêtes que vous pouvez utiliser sans vous prendre la tête. Euh, donc c'est des SDK par-dessus des SDK, notamment Suborbital a un projet qui s'appelle euh, Réacteur, qui est une lib qui vous permet en go euh, de, de faire tout ce que je vous ai montré, mais de manière simple, euh, de, quasiment euh, transparente. Ce projet-là est utilisé par un projet qui s'appelle SAT, qui est un mini-serveur HTTP, qui vous permet de servir des modules WASM comme si c'était des, des fonctions. Et euh, maintenant, SAT a eu une évolution il n'y a pas longtemps, en fait, euh, vous pouvez utiliser SAT comme une librairie qui va vous permettre de faire ça. Donc vous n'êtes même plus obligé d'utiliser le SDK de base réacteur, vous pouvez euh, utiliser SAT directement dans votre code Go. Ils fournissent en plus un outil qui s'appelle SUBO, c'est en fait, c'est une CLI qui a toute la toolchain que vous utilisez, donc ça vous permet d'écrire des, euh, des modules WASM euh, super simplement. Euh, et de les builder. Euh, et même si vous n'avez pas la toolchain, allez monter dans un container et, euh, et ça passe tout seul. Alors, Suborbital, le nom qu'ils donnent à leur module Wasm, c'est des renewable, C'est-à-dire que c'est un module Wasm avec euh, de quoi appeler les fonctions hautes de, de, par exemple, de leur outil SAT. Donc, avec la Subo CLI, si vous voulez créer le squelette d'un renewable, vous faites Subo create renewable, le nom du renewable. Par défaut, il va vous générer du Rust, mais vous pouvez faire du TinyGo, l'AssemblyScript, du Swift, du Grain. Vous pouvez même faire du JavaScript et du TypeScript. Alors attention, c'est, je le disais tout à l'heure, hein, c'est euh, ils ont monté euh, l'outil de Shopify dans leur module wasm, et c'est juste du JS ou du TypeScript qui s'exécute de manière, euh, de manière sandboxée. Euh, les fonctions vont ressembler toujours à ça en fait. Hein, euh, euh, vous allez euh, récupérer quelque chose qui est assez facile à transformer par exemple en string parce que Rust a tout ce qu'il faut pour euh, transformer un, un vecteur un euh, en, en string par exemple. Et après vous allez pouvoir euh, renvoyer, euh, renvoyer une string facilement. En Go ça sera encore plus simple en fait. Donc. Il suffit de lui dire que. mettre le flag langage TinyGo, il va vous générer un, un code Go que vous pouvez utiliser facilement. Et as, ensuite, après, vous pouvez utiliser d'autres librairies de Go. Euh, alors, en TinyGo, euh, si vous utilisez la librairie standard de, de Go pour faire du JSON, ça risque de planter. Donc, il faut trouver des librairies euh, qui soient compatibles avec TinyGo, c'est une délimitation. Mais on y arrive. Hein. Euh, donc, je vais expliquer le font avec d'autres langages. Euh, la Subo CLI elle permet donc de créer le, le runnable, mais après si vous faites un subo build elle va vous créer tout le fichier wasm. Vous n'êtes même pas obligé d'installer euh, la toolchain, en fait elle, elle la télécharge, elle la monte dans un container et euh, elle l'exécute. Donc euh, faut, faut, faut pas s'embêter. Euh, je vous expliquais que SAT, ce n'était pas que un, un comment on dit un je vais y arriver. Voilà, c'est un... Non, je suis désolé, c'est mon cerveau qui a bugué. Donc, SAT, en fait, c'est à la fois un serveur HTTP et à la fois un SDK. Donc, il vous permet d'embarquer du WASM dans vos applications Go. Alors, ouais, Suborbital ne fournit tout ce qu'il faut pour faire du WASM dans n'importe quel langage, enfin, dans différents langages. Par contre, ce qui exécute le WASM, ça sera toujours avec du Go. Euh, là, si je veux lancer un module WASM, je vais juste lui dire... Que je charge mon fichier hello.wasm, je l'initialise, et ensuite, j'appelle ma fonction. En fait, SAT, euh, vous avez juste une seule fonction dedans. Hop. Donc, je vais vous montrer, ça sera plus simple. C'est la 21... Alors, les projets de Suborbital sont super actifs, euh, et l'équipe est super sympa et très réactive, donc euh, si vous avez envie d'y participer, faut pas hésiter. Je suis où, là Alors, répertoire 21 j'ai mon programme Go qui peut appeler je lui passe en paramètres différents modules donc par exemple on va faire qu'est-ce que j'ai est-ce que je les ai tous buildés déjà oui donc là j'ai un Hello, qui est juste un simple, euh, je lui passe un paramètre et il va me renvoyer Rust, de points, et les messages que je lui ai passé en paramètres. J'ai un E qui est en Go, qui va faire la même chose, mais il va me dire que ça vient de chez Go. Je l'ai buildé aussi. Euh, J'ai un Salut qui doit être fait en quoi En Swift. Swift, c'est sympa. Moi, j'aime. Il y en a qui font du Swift. Ouais. Pour euh, Mac ou pour iOS iOS aussi, ok euh, donc ouais le, le support de Swift est amené par euh, par Suborbital et j'ai un autre qui lui peut interroger un serveur HTTP, donc là celui-là il est fait en Rust, normalement je les ai tous buildés, donc on va essayer de les exécuter donc le programme Go en lui-même pour lancer ça, il est vraiment vraiment super simple je charge un module Wasm, c'est une fonction, en fait. Donc, je crée une instance de mon module, et après, je peux exécuter ma fonction en lui passant des paramètres. Donc, là, en fait, je lui. Euh, je trans Mes paramètres sont dans un tableau, donc je lui dis de joindre le tableau, de transformer en string, et de le balancer à la, à la fonction Wasm. Alors, comment j'ai appelé mon truc Je l'ai buildé, il s'appelle démo donc si je fais démo euh, je dois en avoir un qui est dans hello hello euh, bonjour bob ah oui je suis un peu couillon voilà donc là j'ai appelé ma fonction rust, euh, il l'a passé alors ce qu'il affiche au dessus euh, la trace en fait c'est euh, c'est un bug de la version que j'ai installé, la version suivante la... en fait de base normalement il affiche pas la trace Il faut lui dire j'affiche la trace et ils, a, ils ont oublié un truc au démarrage donc c'est en euh... la trace, on, on en parlait tout à l'heure ça ressemblera à ça et tu peux la voir tout le long et puis mettre plus de détails euh, donc j'avais quoi encore j'avais des mots euh, on va faire le le, le, le le salut tiens qui est en non on va faire d'abord celui-là qui était du, normalement du Rust. Voilà, donc vous voyez à l'exécution c'est plutôt rapide. Euh, et si je fais le salut qui est en Swift, je vous disais que Swift était. La, la compile wasm de Swift n'est pas encore euh, optimale. Il euh, y a un petit temps de démarrage. A un gros temps de démarrage. Voilà, et il le fait. Donc, euh, c'est... Je, je ne sais pas pourquoi, mais pareil, le, le, le projet euh, assembly, euh, Wasm Swift, il euh, n'y a pas une, non plus une énorme activité dessus. Donc, je suis pas sûr que ce soit le langage sur lequel il faut compter tout de suite, mais il faut garder à, à, à l'esprit parce que c'est quand même un langage qui est super sympa. Euh, et j'avais un autre truc. Donc, alors, attendez, je me... J'avais dit que je pouvais appeler une, un serveur HTTP, donc on va le lancer. Euh, on va faire Node. Euh, pong, donc j'ai un serveur HTTP et deux mémoires si, qui écoutent sur 90 90, Et deux mémoires, c'était la version, la lib ping, ouais, qui écoute sur 90.90. 90. Donc, je vais appeler mon programme démo. Je lui passe mon fichier Wasm et l'URL que je veux appeler. Voilà, et donc on voit bien que la requête a été faite côté serveur et que j'ai récupéré mes informations côté Wasm. Et ça, c'est parce qu'en en fait, le SDK de Subo euh, offre les host functions qui permettent de faire du fetch. Et il n'y a pas besoin de se coder tout le truc horrible que je vous ai montré avant, que j'avais du mal à expliquer. C'est fourni par défaut. Euh, Suborbital a d'autres euh, outils comme Atmo qui euh, permettent d'accéder à de l'APG, euh, à de la Redis ou des choses comme ça. SAT va évoluer aussi pour accéder à plus de choses. SAT, c'est pour servir une seule fonction. Atmo, c'est pour servir des microservices, en fait. Alors, je vais arrêter mon serveur. On va continuer. Euh... Alors, toutes ces sociétés-là, Fermion a fait une levée de fonds de 6 millions hier, je crois, ils l'ont annoncé. Euh, Cloud, donc de Cosmogonit, Gonic, euh, bah eux, ils n'ont pas vraiment besoin, tous les, crédats, tous les fondateurs sont déjà multimillionnaires. Le, le, le principal a fait une boîte qu'il a vendue à, à la NSA, euh, il a bossé un an avec eux pour leur expliquer comment ça marche, et ils ont monté la boîte, donc eux, ils se font plaisir. Mais ils ont, eux, c'est une plateforme complète, en fait, c'est pas que le SDK, c'est euh, toute la plateforme d'exécution. Euh, et Suborbital, ça doit être les plus jeunes des trois, euh, ils ont fait une levée de fonds il n'y a pas longtemps et ils sont censés en faire d'autres dans pas longtemps. Donc c'est niveau start-up, mais euh, super actif. Euh, Je suis appelé régulièrement par des, des boîtes, ce sont des cabinets de conseil euh, américains, qui me disent, est-ce que vous pouvez passer une heure avec euh, des consultants de chez nous, qui vont vous poser des questions sur l'intérêt d'utiliser Wasm, les use cases et tout ça, et qui vous filent des sous pour euh, une demi-heure ou une heure de, de call. Je pensais que c'était pas possible, et en fait j'en ai essayé un, et ça marche. 230 euros pour euh, 30 minutes. Par contre, Il euh, bah, ils sont pénibles, hein, ils habitent euh, tous à l'autre bout du monde. Euh, la fille, à 3h du matin, elle m'appelle, elle me fait « ouais, mon client est connecté ouais, et lui fais, mais, ouais. <rire> ». Et je fais « mais d'où ?» Mais curieusement, ça marche. Donc en fait, Wasm fait beaucoup de, de, de buzz et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent... Enfin là, c'est surtout des gens qui veulent investir et savoir si ça vaut le coup d'investir ou pas. Les perspectives... Euh, donc, le ah ouais, alors ça, j'ai repris une phrase de. Le, enfin, c'est Laurent qui me le rajoute à chaque fois dans les slides de le, Write Once, Run Anywhere. J'ai toujours du mal à, à prononcer. Il y a encore un petit peu de boulot parce que pour l'instant, comme c'est une spec, chacun a sa façon d'implémenter la spec. Excuse-moi, oui. Oui. Alors la promesse de Grain, je, je dis pas qu'il faut utiliser du Grain. Moi j'adore Grain. Bon il est très jeune et euh, il, il y a des choses qui manquent dans l'implémentation. Mais la promesse affichée, c'est euh, donc de targeter Wasm pour avoir un, une exécution de code la plus optimum ou optimale, je sais pas, enfin la plus efficace on va dire, euh, parce qu'il ne se concentre que sur ce, cette target là. Et la deuxième promesse de Grain, euh, c'est que les deux créateurs ont fait un sont des fans de, de Ocamel. Et euh, en fait, ils voulaient faire un langage fonctionnel, mais qui soit euh, humainement lisible. Euh, si je me rappelle, la première fois que j'ai fait du Scala, je ne suis pas parti sur les bons exemples de code source. Euh, je me suis dit, je ne pourrais jamais faire du Scala de ma vie, c'est trop compliqué. Après, je suis parti sur des exemples plus simples. Finalement, ce n'était pas si complexe que ça. Mais là, ils voudraient, faire un, ils voudraient démocratiser un petit peu le fonctionnel. Donc, mais c'est vraiment tout tout nouveau. Euh, c'est euh, mais euh, c'est plus un. Je pense que c'est plus un poc pour l'instant. Mais mais c'est assez intéressant. Mais bah, je ne m'amuserais pas à le mettre en prod. Euh, je pense que c'est trop tôt. Et puis il manque pas mal de choses. Mais euh, la, la promesse, c'est aussi euh, probablement dans les langages qui ne ciblent que wasm, ce sera les premiers à intégrer des, des facilités pour tout ce qui est host function. Euh, et probablement l'adoption la, la, la, la, des, des, des nouveaux types qui vont apparaître dans Wasm. Je pense que les gars, ils veulent surtout être prêts et connaître complètement Wasm, la norme. On pourrait imaginer que, par exemple, c'est des langages qui vont un peu enlever le besoin des choses comme. Enfin, pas l'enlever, mais en tout cas réduire le besoin des choses comme ce qu'on a vu de L'horreur de tout à l'heure euh... Non, en suborbital. Euh... Euh, alors, attends, est-ce que j'ai un code Grain avec Suborbital euh, Je dois en avoir un. Non, mince, j'en ai pas. Euh, globalement, alors je suis désolé, j'aurais dû en avoir un, j'ai oublié de le mettre. Euh, auras toujours. Non, je pense pas que ça enlèvera des, des choses, mais ça te simplifiera ton code. Tu vois, le code Swift de Suborbital, il est beaucoup plus simple, que le, enfin à mon goût, que le code euh, Rust. Alors, ils font pas tout à fait la même chose, mais bon, il y a, il y a, il y a quand même beaucoup plus de, de code. Euh, le code Grain, il, est, il, sera, il va simplifier la lisibilité, mais je ne crois pas qu'il simplifiera, euh, qu simplifiera la façon d'utiliser Suborbital. Peut-être qu'il simplifiera la façon d'utiliser Wasm ou peut-être qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'utiliser Suborbital. Mais là, le directeur technique de Suborbital, il va se faire engueuler, quoi, parce que <rire> c'est un des créateurs du langage. Mais je, je suis... Mais je ne suis pas sûr que ça supprime la, la, ce que fait euh, Suborbital. Pour moi, c'est plus euh, un, un langage fonctionnel, mais euh, qui est lisible et qui est facilement utilisable. Il y a les concepts qui te permettent de gérer euh, des, des, des, des erreurs. Mais euh, comment ça, 5 minutes de time left Je parle, je parle. Mais donc, donc non, pas, pas pour l'instant. Euh, du coup, alors je ne pourrais pas tout vous montrer, mais c'est dans, dans le code. Sur les perspectives, je vous en ai déjà parlé. Hein. Il y a la sécurité qui est super importante, l'ajout de fonctionnalités de plugins à des applications, faire des bots, des hooks, faire du FAS facilement, des user-defined functions. Euh, avec WebAssembly, maintenant, vous pouvez faire facilement du microservice. Vous avez déjà vu un petit peu les prémices avec .NET ou même ce que j'ai fait avec SAT. Je ne tout... vais pas vous les exécuter parce que j'ai que 5 minutes, malheureusement. Il euh, y a un groupe qui s'appelle DeisLab, des slaps uh, Il y a pas mal de gens de Microsoft derrière, ils ont pas mal de projets open source qui sont super intéressants. Il y a Wagi, qui fonctionne un petit peu comme SAT. Alors SAT, moi je vous l'ai montré en SDK, mais SAT c'est aussi un serveur. Wagi, il est capable de lancer, d'ailleurs ils ont fait un exemple avec Grain. il est capable de lancer des modules WASM, mais son mode de fonctionnement, c'est la même logique que du CGI. Alors, ça me fait un peu bizarre, je trouve que ça fait un peu à l'ancienne, mais, euh, mais ça marche en tout cas, ça, ça fonctionne. Ils ont créé un mini-pass qui s'appelle Hippo, euh, qui permet après de hoster vos, fon vos fonctions. Donc, euh, alors, je pas testé Hippo, mais je joue pas mal avec Wagi. Euh, bon, bah, ça, c'est le, le, comment fonctionne Wagi. Euh, globalement, hein, vous faites du. En fait, vous faites du print-alend, un premier print-alend en disant le format de ce que vous voulez renvoyer un println à blanc, c'est dans, dans leur doc, faire comme ça, et ensuite vous renvoyez quelque chose. Et après vous faites un get dessus et vous aurez vos informations. C'est du pur CGI en fait. Et ça sera pareil avec n'importe quel langage qui est capable de faire du WASI. Par contre vous n'avez pas besoin de, de SDK ou de quoi que ce soit. Vous faites, du, vous avez, vous faites votre code dans, la, dans le main euh, avec le langage que vous voulez qui est capable de compiler vers du WASM, façon WASI, et ça fonctionnera. Il y a Spin, donc alors de Fermion. Fermion, c'est ceux qui ont fait le CMS euh, en Wasm. Ils ont un framework qui s'appelle Spin, en fait, qui, qui est une. Euh... L'ancêtre de Spin, c'est euh, Waggy, celui dont je vous parlais avant. Donc si vous allez voir le code de Spin, c'est quand même un peu du CGI aussi, mais ils ont mis des helpers autour. Donc ça, moi, ça me gêne un petit peu, j'aime moins le modèle. Euh... Et leur CMS s'appelle Bartholomew. Euh, ils ont un tout un le Kinchensync est super intéressant. Il y a plein d'exemples de code, c'est super sympa. Euh, leur doc est super bien fait. Euh, donc en fait, là c'est du spin avec du tiny go. On voit pas que c'est du CGI finalement parce qu'ils ont mis des helpers autour, mais c'est la même chose que, que Wagi. SAT, alors c'est tout à l'heure je vous ai montré le SAT SDK. Vous avez le SAT qui en tant que serveur d'application. Euh, donc euh, lui euh, c'est un serveur HTTP comme le, celui qu'on a monté hein, tout à l'heure avec euh, SP.NET c'est le même principe euh, et donc vous faites votre euh, code comme celui que je vous ai montré en Swift tout à l'heure et ensuite vous faites un SAT HTTP port vous lancez SAT et le chemin vers votre, euh, vers votre module WASM et ça peut être un chemin euh, local, mais ça peut être un chemin vers une registrie euh, de, de fichiers WASM. Donc vous pouvez, il euh, va le télécharger et l'exécuter. Je me suis amusé à faire mon propre euh, comment on dit, euh, orchestrateur en fait, de, de SAT pour aller récupérer des fichiers WASM et les exécuter. Ça me faisait un mini-face qui tourne sur du, du, du Pi et ça fonctionne bien. Euh, de chez Wasmer, il y a wapem.io, c'est une WASM registrie. Donc, euh, pareil, vous pouvez publier vos, et versionner vos modules Wasm et les appeler avec SAT, par exemple, ou avec d'autres outils. Et euh, je pense qu'eux vont devenir un standard en termes de, de registrie, même si Dayslab est en train d'en faire un autre. Si vous voulez déployer rapidement, ça n'a rien à voir avec du, du Wasm, mais il y a Fly.io, qui est un container de service super simple à utiliser. Il y a un plan free. Euh, C'est super pratique. Et euh, j'ai écrit à l'URL, j'ai écrit un article pour expliquer comment, comment le faire. Wasm Cloud, c'est cosmogonique, je vous en parlais tout à l'heure. Ils utilisent eux pour faire. Euh, leur module Wasm utilisent le modèle des acteurs et ils discutent avec le, le protocole NATS, qui est super intéressant. Il y a un répertoire avec, euh, prévu pour une démo, mais il n'y a pas de code dedans. C'est parce que je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner encore. Il y a, donc, euh, leur, leur truc est super intéressant, mais super complexe aussi. Euh, donc c'est eux qui font Wasm Cloud. Euh, je vous ai mis des exemples de code, à la force ils se ressemblent un peu tous. Euh, ça c'est ce que je veux essayer de faire fonctionner en fait. Mais j'y suis pas encore arrivé, time ups, j'ai fini, il y avait les démos. Le futur de WebAssembly, ben, je vous laisserai lire la, la doc, euh, les liens, et j'ai fini. Si vous avez des questions, je sais pas si on a encore le temps avec les questions. Sinon après vous pouvez ou me croiser dans les couloirs ou me pinguer sur Twitter. Euh, euh, ou mettre des issues dans le repo mais euh, je suis tellement tête en l'air que je ne les verrai pas tout de suite donc vous pouvez mettre une issue puis me pinguer sur Twitter en disant oui j'ai mis une issue vous, ça ne me dérange pas hein, que vous me pingiez sur Twitter et que vous me har harcelez peut-être pas au bout d'un moment je dirais stop mais euh, si vous avez des questions n'hésitez pas c'est un sujet qui me passionne euh, donc euh, je, moi je vais faire évoluer le, le, le repo il va évoluer au fur et à mesure je vais mettre à jour au fur et à mesure de, des nouveautés donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez avec Gitpod ou avec je vous montre juste il y a un petit répertoire ici, container avec tout ce qu'il faut pour le lancer à partir de Visual Studio Code en local sur votre machine. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Gitpod. Il y a un compte free, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, j'ai fini. Merci pour euh, votre attention.